Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame, plus particulièrement A Song of Ice and Fire. Voici notre premier podcast sur la metagame du jeu Le Trône de Fer. Pour l'occasion, je reçois LGH, Radagast, Chabalou et Bourrin, quatre joueurs qui étaient présents au Master of Westeros, le plus gros tournoi européen du jeu Le Trône de Fer. Ils reviennent sur les 15 meilleures listes et sur la méta actuelle de cet exceptionnel jeu, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce premier podcast de l'équipe de l'équipe Westeros Commander TV. Euh, donc voilà, on va se présenter je pense chacun à notre tour parce qu'on n'est pas forcément connu. Moi je suis déjà ma tête qui est passée euh, plusieurs fois sur la chaîne. Euh... Pour, pour ce jeu, mais pas tout le monde. Donc, je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par, euh, par Flavien ou Radagast, vas-y je t'en prie. Ben, Flavien Radagast, Donc, ça c'était fait. Donc, joueur Stark, pour ceux qui m'ont vu au, au Master of Westeros, c'était sur d'autres tournois. J'ai commencé il y, a, il y a un an et demi sur le, le jeu du Trône de Fer, un tournoi à la WAG, Donc, avec, mes, avec mes copains de, de l'association des Alpha. Et, euh, et puis depuis, bah voilà, on, on joue Stark, on, on s'essaye à d'autres armées, pour, euh, mais on n'a pas encore développé, on joue, on joue Stark principalement. Ok, c'est cool, on va enchaîner avec euh, Chabalou, alias Nicolas. Enfin, oui. sens. Bon. Bonsoir tout le monde, ben, moi c'est Nicolas, alias Chabalou. Euh, je joue au Trône de Fer depuis juin dernier, voilà, j'ai découvert ça en suivant les vidéos, notamment de Commander TV. J'adore l'univers, j'ai adoré les bouquins, un peu moins la série, surtout la saison 8, mais c'est lui. Et donc voilà, moi je joue Lannister, parce qu'on avait une boîte à deux, les, sta les stars qui étaient pris, il me restait les Lannister donc je suis parti dessus. Et je regrette pas, j'adore cette faction, euh, j'adore le contrôle qu'on a, le dans le rouge aussi, donc ça aide. Voilà. Ok, et puis euh, le dernier, mais pas des moindres, Gauthier alias Bourrin. Bonsoir tout le monde, donc moi c'est Gauthier alias Bourrin. Bon, je joue au trône de fer depuis euh, une petite année maintenant. Euh, J'essaye de faire un maximum de tournois. Et je joue principalement Free Folk actuellement. Ok, parfait. cette vidéo, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va analyser euh, le top 15, vous l'avez vu dans le titre, le top 15 des listes du Master and Westeros qui s'est passé, donc le plus grand tournoi européen euh, du jeu du Trône de Fer qui s'est passé à l'heure actuelle. Je, je sais pas si c'est même peut-être le plus grand du monde euh, à voir. Donc on va partir, on n'en pris que le top 15. Il euh, y aura d'autres vidéos qui viendront par la suite pour analyser plus particulièrement les factions qui ne sont pas dedans. Donc il euh, y a les Baratheons, les Targaryens et les Nyster qui ne sont pas dedans. Donc on aura une autre vidéo pour analyser un peu plus en détail ces factions, pourquoi elles ne sont pas dedans, euh, les raisons et ainsi de suite et voir un peu ce qui se fait. Et on va pouvoir voir ce qui techniquement euh, se fait parmi les 15 meilleurs joueurs de France. Voilà, on va des petits guillemets quand même mais... Euh entre les 15 meilleurs joueurs de, de ce tournoi du mois. Donc, on, sans plus attendre, on va passer directement sur les listes. On va faire un peu de statistiques euh, pour commencer. Sur le top 15, on a au final, on a 7 Stark, 4 Nightwatch, 2 FreeFolk, 2 Neutre. Et si on descend un petit peu du top 15, on a un Aincer qui arrive 16e. Donc, euh, vraiment, euh, quasiment la moitié des... Euh, quasiment la moitié... Euh, bah des joueurs euh, sont Stark, donc c'est quand même une grosse dominance. Il me semble de mémoire il y avait 36 Stark au sein du tournoi, si je dis pas de bêtises, euh, à plus ou moins 3. Hein, sans... Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de Stark, mais ils sont vraiment euh, condensés dans, dans le top du classement. Euh, moi personnellement, euh, je suis assez surpris de retrouver deux neutres, deux full neutres, hein, quand c'est neutre, c'est vraiment deux full neutres, euh, aussi haut dans le classement. Donc euh, c'est assez surprenant, et justement. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais on en avait beaucoup discuté sur plusieurs supports avant. Beaucoup voyaient euh, énormément de free folk euh, dans les top 10, voire même dans le top 5. Et euh, ce n'est pas le cas, au final. Ça, c'est la, la plus grande surprise pour moi au niveau du, du master. Ouais. C'est de ne pas free folk sur, le, sur... Je pensais même que ce serait une des armées qui serait sur le, la, plus haute, la plus haute marche du podium. Quoi. Ouais, j'avais la même euh... pensée que toi. Après, est -ce que est... Non mais après, est-ce que c'est est -ce est un manque de recul sur les, euh, les dernières sorties Est-ce que c'est la 1.5 qui a un petit peu euh, rebattu les cartes au dernier moment euh... Est-ce que les joueurs Stark ont trop pleuré euh, quand il y a eu les nouvelles mises à jour et finalement ils n'ont pas été impactés Ça, ça, ça c'est une forte possibilité, parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Après mais euh... je pense que tout le monde avait sa liste anti-free folk. Clairement, oui. Clairement, oui. Moi, ma, ma liste 2, elle était en Free Folk. Voilà. C'est vrai que ouais. beaucoup de monde sont montés avec des de quoi gérer le, le massif et le, le Free Folk euh, du fait bah, justement de, de la peur entre qu'il qu y avait, euh, qu y avait de, des Free Folk. Quoi. Parce qu'on savait tous que bah, voilà on va se taper plein de Free Folk. Peut-être qu'il y aura les skin changers en plus, donc ce sera l'enfer. Euh, il faut réussir à gérer la masse. Euh, même en Lannister, je pense que sur tes listes, euh, chavalou, tu dois avoir un truc pour essayer de gérer un peu la masse, non ben la deuxième oui là, ouais, la celle de Tywin ouais. beaucoup sur le moral ouais elle était plus pour gérer la masse mais déjà j'avais cinq plateaux ce qui est quand même énorme en Lannister. donc ouais forcément j'étais un peu configuré pour mais euh, sur les, les free folk là c'est il euh, y a ce phénomène là effectivement où ils sont il y en a pas beaucoup dans le top 15. mais je pense que ça, ça va arriver c'est pas c'est juste un contretemps parce que honnêtement je pense que cette faction euh, et avec les sorties ça va être assez compliqué euh, à affronter au fur et à mesure que les gens vont prendre aussi, vont les prendre en main avec les nouveautés, parce que c'est pas une faction facile. Je pense que Bourrin pourra le confirmer, c'est pas une faction facile du tout à prendre en main et euh, il faut qu'on se prépare, je pense. Je suis assez d'accord. Euh... La différence, c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient les skin changeurs, les étrangers, les, les français, on n'avait pas les skins changeurs. Donc ça, ça faisait beaucoup, euh, diff... enfin, ça une grande différence quand même. Ouais, ouais je suis d'accord, je suis assez d'accord. Est-ce que tu crois pas que c'est aussi le fait qu'il y ait les scénarios à cartes qui, euh, qui ont un petit peu mis dedans les, les free folk et qui ont fait qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis C'est sûr que les scénarios à cartes ne carte sont vraiment pas à leur avantage euh vu qu'on perd notre insignifiant, et... c'est... Parce que je pense qu'il y en a, enfin tu vois, il y en avait quand même deux sur les sept parties, et, euh, et je oui. pense que c'est vraiment sur cette partie là que ça leur a coûté cher, en fait, en, en termes de victoire et en... Bah, sur les deux free Folk, là, dans le classement, dans le top 15, je sais que, de, de mémoire, les deux ont perdu euh, sur des scénarios à carte. À chaque fois, c'était sur des scénarios à carte, de mémoire pour moi, c'est là, c'est là, là qui bénéficient pas de leur avantage du leur avantage du nombre ou leur avantage tactique, quoi. Donc, euh, voire même, c'est à leur désavantage d'avoir un, un nombre d'unités qui, voilà, qui, qui, qui est volumineux, donc euh, qui, qui vole vite, quoi. Euh, est-ce que, est-ce que c'est pas alors ces scénarios-là sont pas leurs avantages et que c'est, c'est aussi ce qui a fait que, que, voilà, ils pouvaient pas enchaîner les victoires sur le sur les sept parties, quoi. C'est possible c'est possible, euh, pour rentrer un peu plus en détail sur l'analyse j'ai juste pris euh, rapidement les Stark et la Knight parce que c'est ce qui est le plus représentatif hein. a, A2 ça fait quand même 11 sur 15 euh, donc dans les Stark il y a 6 Reed sur les 14 listes c'est euh, celui qui est le plus représenté il euh, y a 11 Aria sur les 14 listes c'est vraiment le NCU qui est dans presque l'intégralité des listes euh, Stark 20 Swan sword donc euh, votre base euh, au Stark qui est vraiment massivement euh, représenté quand même, parce que sur cette liste, il y en a 20, donc c'est vraiment... Euh, enfin, sur 14 listes, pardon, il y en a 20, donc c'est vraiment vraiment massif. Et on notera qu'il n'y aura qu'une seule cavalerie Tully. Euh, il y a beaucoup d'outriders, mais bon, il y, a, il y a certains, ils en jouent 4 hein, dans leurs deux listes globales, si on compte les deux listes. Euh, ça fausse un peu les stats, les mecs qui jouent autant d'outriders. <rire> c'est compliqué. <rire> Mais euh, donc voilà, et sur la Knight, euh, donc il y a 4 fois John en commandement, donc la moitié des listes il y a John en, en C 3 listes avec Hotel, donc voilà on est déjà à 7 sur 8 et une avec Alistair Donc vraiment au niveau de la variation, au niveau des, des généraux, euh, bah, elle est nulle ou presque euh, en Nightwood à l'heure actuelle Pourtant il y a la boîte de hero 1 qui est sortie mais ça reste quand même vraiment tout le temps euh, les, les deux mêmes On en aura aussi aussi euh, 5 euh, crossbowmen qui sont bah, voilà 5 sur 8, hein, donc vraiment ils sont presque partout et si, si Corinne, euh, si Corinne 1.5.1, euh, euh, je pense qu'il est inclus un petit peu partout. On en parlera plus en détail quand on va sur du Nightwatch. Et euh, du stade global, il y a 12 Varis sur les 28 premières listes. Euh, les 28, donc voilà, les, sur, sur 14 joueurs, euh, en, en excluant les deux FF et 9 Wilders. Donc euh, on savait qu'il y aurait beaucoup de Varys à ce tournoi-là et beaucoup de Wilders. Bah ça se confirme dans le top 15, quoi. Euh, il y en a énormément quoi, quasiment presque tous les joueurs ont un Varys dans une des listes, euh, presque tous les joueurs, donc euh, ou, un, ou un Walder, donc c'est assez complexe quoi. Malgré, la... Malgré les stars qui souvent on n'en joue pas, ça n'empêche pas qu'il y a une Pulse, Ouais, ça se dit pas vraiment mais on invente le mot, euh, de Varys quoi. Est-ce que, d'après vous, le fait qu'il soit repassé à 4 points euh, impacte... Euh, ouais, c'est un impact fort qu'il soit repassé à 4 points et qu'il soit rentré quasiment dans toute la liste de ce fait là où il est juste là le temps que Walder soit encore dans la méta. Et si Walder venait à commencer à reculer, on verrait de moins en moins de Varys. Alors, pour le, ce qui est du, de, son, de sa réduction en points, oui, je pense que ça a clairement joué. 5 euh, points, tu te posais la question. Parce que c'est dans la catégorie des NCU qui sont très chers, du coup. Euh, 4, c'est pour beaucoup de factions, c'est plus une habitude. C'est euh, cohérent un NCU à 4. Et donc, euh, vu l'effet qu'il a, même s'il y a une petite modification qui te, qui donne à l'adversaire la possibilité de jouer un peu plus avec, euh, il est quand même auto-include parce que euh, il est très fort et euh, il peut t'amener justement le, le contrôle sur le plateau politique quand tu en as besoin ou contrer des cartes qui peuvent t'ennuyer. Euh, quant à Walder, euh, ben, en, en attendant euh, quoi, je sais pas, parce qu'il y a toujours des unes, il y a toujours, même si c'est le, commandant il est à cinq points, c'est quand même le plat anti Devstar, mine de rien. Il y a beaucoup de listes qui ont euh, des grosses, des grosses une grosse unité avec le bon attachement plus la combo de cartes et tu sais que tu vas prendre cher, donc il te faut quand même un contre quoi. Et puis mine de rien, c'est un petit chasseur de loup. Euh, qui te permet quand même d'avoir un petit avantage au fur et à mesure, euh, non négligeable. Donc euh, moi, Walder, je le vois pas disparaître de suite. Hein, euh, surtout avec ce qui sort en, ta en targaryen, avec les Swordmaster, les Unsullied Swordmaster, je pense que c'est encore une cible pour lui, donc euh, je le vois pas sortir. Et ça me non, semble que... Walder. Walder est très très fort. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est vraiment une arme en anti loup donc en anti-Stark. Et, euh, je pense que le, le fait qu'ils aient remis Varys à 4 points fait que tu, tu as un vrai contre à Walder, en fait. Et, euh, le, Varis Varys, en plus, euh, va contrer le Walder qui, euh, qui, fin, euh, finalement, embête tout le monde. Et en plus, va te servir, euh, contrairement à Walder, il va te servir dans toutes les situations, Varys. Sur, sur toutes les parties, à un moment donné, il va bloquer un NCU, il va bloquer un pouvoir, il va bloquer, euh, il va bloquer une zone. Et il va t'apporter un, il va, il va t'apporter un plus. Donc. Euh Ok. Euh, bon, on va commencer l'analyse des listes. Euh, on va commencer avec le petit bonus. Hein, parce qu'on on était obligé quand même de lancer. C'est le top 15, mais on était quand même obligé de le prendre, euh, de, de le mettre. On n'allait pas laisser le premier Lannister euh, à la porte de cette vidéo. Ça aurait été dommage quand même. Donc euh, on va commencer avec le, le, le 16e. Donc, euh, donc ta liste, euh, Chavalou, je pense que ce sera le le plus à même de pouvoir en, en parler. Euh, donc ouais. deux listes, euh, ouais. avec pas beaucoup de plateaux, donc la première quatre plateaux et la deuxième ouais. cinq plateaux. Donc vas-y, je t'en prie, je te laisse nous présenter la première liste et l'idée qu'il y avait derrière, et peut-être si tu l'as buildé pour certains scénarios ou autres. Et, euh, ouais. euh, et nous, on interviendra, si on a une idée, on, dit, on pourra intervenir au besoin. par exemple ça c'est nul, ouais. tu vois, c'est une, une intervention ouais. qui sera... Ouais. Qui le résultat vous permet de critiquer facilement. Il n'y a pas de souci. Euh, la première liste, c'est une Alors, c'est quand même assez classique. Un hein, lister, c'est une liste qui pousse au maximum ce qu'on peut faire en contrôle. C'est une faction qui contrôle beaucoup. Donc, à euh, NCU, il y a varis frais. On en parlait celle euh, parce qu'il me fallait un troisième NCU, j'ai pris le moins cher, et bon, en même temps c'est le seul à trois points, et puis bon, un petit jeton affaibli, ça ça mange pas de pain, mais ça peut aider. Et après, c'est une base assez simple, un chausson pour Tiréo. Alors j'ai mis des Guardsmen, ils ont une armure à trois, bon, un moral pas à 7, mais euh, quand même assez stable, on va dire. Euh, des crossbow avec Preston, le, le classique pour piocher des cartes parce que les cartes de Tyrion, il les faut, assez vite de préférence. La couronne est une zone qu'on contrôle naturellement, ou qu'on va chercher à contrôler naturellement. C'est cohérent avec Walder Frey. Et euh, deux unités de Knights, parce que j'ai besoin de mobilité, j'ai besoin d'avoir euh, de la capacité de répondre sur le champ de bataille à un endroit précis. Et puis parce que pour 8 points, il frappe très fort. Donc... Comme on n'est pas une faction qui pouvons combiner la mobilité et la puissance facilement euh, sur autre chose que les cavaleries, j'ai pris de la cavalerie et je l'ai doublé. Donc effectivement il y a peu de plateaux, mais ça tape assez dur. Enfin, justement Matirion, je vois plus avec cinq plateaux justement euh, deux cavaleries et cinq plateaux pour lui donner pour être sûr de donner des activations supplémentaires au, à la cavalerie en jouant que deux NCU. Ouais. oui, oui, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Après, le problème c'est qu'on perd beaucoup en, en on perd en, en contrôle euh, en contrôle de zone et euh, les cartes de Tyrion plus le contrôle de zone, ça permet d'avoir la main la main sur la partie. Euh, alors tu me demandais cette liste, elle a été buildée pourquoi Essentiellement, je l'avais mis pour Clash of Kings. Je l'ai joué aussi dans les scénarios à cartes. Euh, et je l'ai joué dans euh pas Fist for Prose. je l'ai joué dans euh, bien, Fire and Blood. Voilà. Euh, Fire and Blood, okay. Okay. Elle, était, elle était faite pour ça en fait. Euh, essayer de contrôler les activations de l'autre, euh, essayer de gérer ses réponses au moment où moi je préférais euh, qu'il qu'il réponde. Et, euh, pouvoir avoir des doubles activations quand nécessaire, ainsi de suite. Donc, Fire and Blood, je la sentais bien. Je l'avais déjà joué dessus. Elle avait donné de bons résultats. Euh, pas là. Mais bon, ça arrive après. On et peut le... pas tous les gagner, hein. Non, on peut pas tous les gagner. Et alors après, ma bonne, bonne surprise, parce que je l'avais pas testé en tournoi, mais j'en suis très, très heureux, finalement, parce qu'elle est sortie quatre fois, elle a gagné quatre fois. C'est celle avec Tywin. En même temps, la blague c'est euh, si il avait déjà perdu, il s'appellerait pas Tywin, il s'appellerait Tylose. Mais euh, donc du coup voilà, je l'ai sorti quatre fois et elle a, elle a, bien, fonc elle a bien fonctionné. Euh, alors le Tywin dans des Black ça tient bien, c'est solide. Euh, les mecs, ils y vont, mais euh, ils se posent des questions quand même, ils se préparent parce que tu peux pas taper une unité comme ça facilement, surtout qu'il y a sursis derrière qui est là pour te mettre le moins deux donc si tu dois taper avec un test à moins 2 tu commences à avoir des pertes, tu as la suprématie l'anister derrière qui peut venir bon ça devient compliqué ça, avec toutes les cartes de Tywin et notamment euh, toutes les cartes qui jouent sur la, la faibli, euh, ça te permet quand même d'avoir une unité qui tank alors après il y a des guardmen avec un guard cap ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mais finalement euh, pour 6 points euh, ça tape pas, on est d'accord hein, mais ça tient, ça tient bien à la table, ça fait son boulot euh, deux unités de night. Encore une fois, ont besoin de mobilité et de vitesse d'intervention. Et puis des stormcro mercenaries avec un garde capitaine. Alors tout le monde m'a dit mais à quoi ça sert C'est pas bon ma chère. Mais euh, ils m'ont fait gagner deux parties sur quatre. Ils m'ont fait gagner deux parties sur quatre parce qu'ils ont tenu des objets, parce qu'ils n'ont jamais craqué au moral, parce qu'ils ont certes une save à quatre, mais euh, les Stark aussi, ils ont des save à quatre et ils euh, s'en sortent pas, pas plus mal que ça. Donc, j'étais assez content pour 5 points d'avoir une unité qui break pas au moral. quoi. Et puis, le dernier NCU, c'était Pycell, euh, normal. Hein, ah dans une liste ouais. Iwin, si ouais. tu te ressembles pas c'est quand t'as oublié quelque chose. Quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, d'un côté, même si les stars en gros euh, ont que 4 plus, t'as tellement de... de week ends qui peut tomber, là, d'affaiblis qui peut tomber dans... oui. avec cette liste-là, que ça réduit la stat parce que bah, le mec va taper comme un bourrin, mais vu qu'il va te relancer, bah, ses stats sont beaucoup moins bonnes. Et au oui. final, euh, tu prends moins de coups. Donc, tu un peu moins de sauvegarde Vu que tu prends moins de coups Ça permet de tanker quand même ouais. Donc, pas c'est pas incohérent ouais. Ok, ouais Et donc, toi, tu as fini avec J'ai plus tes stats en tête euh, de... En termes de vie 5 wins de lose 5 ah, wins de lose Ok, ouais. 30 listes maintenant Donc, le top 15 Donc, on y va avec la liste de les solid fa Donc, le Nightwatch qui a fini 15ème euh, Pour info, c'est un joueur que je connais euh, personnellement euh, il était vraiment pas serein sur ses choix de liste et ainsi de suite parce qu'il avait pas eu le temps de vraiment les train. Donc, euh, donc il est parti sur du classico. Même si la première liste, on peut le voir directement, ça part sur euh, double crossbowmen. Euh, double crossbowmen, ranger, swanbrother, conscrit. Donc forcément en général faut Yarwick. Hein. Euh, si tu joues autant de tiers, c'est qu'il faut que tu aies Yarwick. Et derrière Corinne et Walfrey. Euh, particulier, ouais. Pas de, pas de pioche en plus, pas de bonne pour aller piocher, sachant qu'il a quand même 3 unités qui vont demander beaucoup de cartes de, de hôtel, euh, c'est ouais, particulier, ouais. particulier. j'avais jamais vu encore de Night, euh, de Night Witch buildé comme ça, avec deux crossbow et des trackers, quoi. là c'est vraiment, euh, t'as pas grand chose pour tenir, euh, bah, t'as rien pour tenir en fait, t'as rien pour tenir. Ouais, bizarre comme liste, <rire> Ouais, c'est surprenant. On... surprenant. En fait, c'est très surprenant ah. comme liste. Euh, plus je la relis, plus je la trouve surprenant parce que, bah, les, les crossbows, c'est bon. On est d'accord. Mais sans par bah, à 14, tu te fais charger par n'importe quelle cavalerie, es à peu près mort, quoi. Euh, ouais. les rangers, ouais. euh, là, il y a quand même toute son armée qui a du 6 plus ou du 5 plus de sauvegarde, à part les swarms, quoi. C'est ça. C'est l'impression que ça donne. C'est que c'est assez fragile. Et peut-être que c'est une impression qui est volontaire, enfin, qui est volontairement induite, c'est-à-dire, oh, c'est fragile, je vais le charger, et tu peux avoir des mauvaises surprises. Mais après ça dépend de la mer. Et comme tu dis, il y a pas de moteur de pioche, à part les cartes naturelles en watch, quoi. Ouais, c'est ça. Des cartes en watch et hôtel qui peut aller en chercher, mais euh, pour aller recycler les tiennes. Donc c'est l'avantage. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est complexe, quoi. Ouais. C'est un peu particulier. Ouais. J'ai pas les stats ah, fait avec cette histoire. Ouais. Pas tout, t'en as un, un qui est en mousse là, les conscrits, et ouais. puis les, les post moments s'ils bénéficient pas de leur tir de contrecharge, euh, alors s'il y a un Walder frais en, sang en face ou un, ou un ou un winter is coming, euh, voilà, vrai. ils font ils font ils, font, ils se font enfoncer quoi. Mais même euh, enfin bon, ils ont ils, même s'il y a pas, imaginons qu'il y ait pas le winter euh, ni le Wilder bon, ils ont leur petit tir, mais si t'as de la cave en face, tu peux pas tu peux pas l'esquiver quoi. Si t'as des bears, tu peux pas l'esquiver, euh, tu chiffres que deux. Euh, voilà, donc t es, t es pas, tu vas être à, à, 12 de, à 12 des bears. Le mec fait un petit euh, Swift Advance il te, et te balance un dans la tête derrière. Euh, ça saute quoi. Dès que chacun de ses packs se fait toucher, ça saute. Donc c'est assez particulier. Ouais. J'aurais dû lui demander avant euh, comment il l'a tourné. Et la deuxième ouais. liste, euh, il a joué Alistair en général. Donc c'est le seul Nightwatch du top 15 à avoir sorti Alistair en général qui n'est plus beaucoup joué depuis. Euh, la, depuis la 1.5. Euh, donc 2 swords, vétérans, ranger Et 3 euh, actifs derrière, donc Donald, Corinne et euh, Varys. Bon, de toute façon, je pense que sur toutes les listes White euh, Knight, dès qu'on verra des vétérans, il y aura forcément Donald, hein, parce que le combo des deux est... Bon, voilà, c est, c est, ça va de pair. Euh, donc c'est assez particulier, ouais. une liste avec pas énormément d'activations. Euh, sur celle-là, que j'espère que... 7 ouais, activations. Et sur la première, quand même, il y avait 2, 4... Quatre... 6, 8, 8, 8 activations, ouais, 8 activations, sans attachement, sans rien, ouais, la première vraiment, elle me... même là, il n'y a pas beaucoup d'attachments. il n'a pas l'air d'avoir des les attachments, en fait, je pense, il ne doit pas vouloir monter trop en points, donc ouais, c'est assez particulier, ouais. j'ai du mal à voir euh, sur quoi on place chacune des listes, ouais, mais il arrive à faire 5-2 quand même, hein. ouais, il arrive à faire 5-2 quand même, ouais, ouais il fait 5-2 quand même, clairement, il fait 5-2, euh, il perd contre un Free Folk, et il perd sur un scénario à 4, je crois. Euh, pense euh, peut-être aussi au choix de décor, ça doit jouer, tu vois. Euh, les crossbow, on dit c'est fragile, mais si tu as des décors qui sont, ils sont planqués derrière et qui ralentissent, ou qui font des taquets... Ah c'est sûr, ouais, non, c'est mieux, coup, tu te places à démarrer, tu, tu, tu là, ça démarré, es toujours bien, tu vois, ça, ça te protège un peu. Ouais, euh, ouais. Ça te protège un ça peu, outil... ça, ça peut sortir de la désordonnée. Donc c'est sûr que si tu es protégé, les mecs, ils se prennent un tir de contre-charge, la désordonnée, toi, tu joues une carte de blocage de, de PV... Mmh. Tu peux un peu tanker, même derrière, ils ont quand même un moral de, de merde, hein. on est sur du 7, hein. donc euh, pour la knight, c'est vraiment leur moral pourri. Quoi. Donc ouais, ok, bon, bah, pas mal, euh, vraiment intéressant comme façon de voir la knight avec deux, deux crossbow. Okay. Euh, donc, le joueur masqué, avec une liste avec pas beaucoup d'activation pour du free folk, pour la non. première, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que t'en penses, euh, Gauthier, qui est notre expert free folk mais il y a pas beaucoup bah, d'activation peut sortir aimer. les les, les et les chosen forcément quand on les sort on perd beaucoup d'activation bah ouais, parce qu'une unité à 10 points en free folk c'est quand même assez surprenant c'est 10 points mais qui font un boulot monstre si jamais y de, de voilà, il y a pas de de walter en face voilà s'il n'y a pas de walter ouais ouais ouais, ouais. c'est c'est peut-être ça qui a pu lui poser problème ouais après il y a, il y a le les il y a les Chosen, il y a les Faller of Bones, Rider, Rider, Rider... Ouais, bon, après, il y a 4 Riders quand même, il y a quand même des activations. A... Ouais, non, c'est sûr, mais... Il y a activations, mais... Non, mais c'est une feuille que j'ai jouée qui tourne très bien. Hein. Ok. Ouais, mais euh, j'ai toujours du mal à... C'est vrai que les, les, les bonnes Chosen sont très forts, mais c'est 10 points sur une sauvegarde de combien déjà De 5 plus, c'est ça 4 plus, 5 4 plus, 4 plus, 4 plus. 4 plus, quatre bon, 4, 4 plus, 4, plus, 4 plus, Ouais, 4+. Plus. Ouais, okay. ça, ça reste... Et puis, il y a quand, quand même The Weeper dans les Fire Bones. Ça fait que tu mets quand même une sacrée pression morale à l'autre. Ouais, ouais, par contre, ouais, les deux, les deux unités, ouais, c'est sûr que moralement, euh, moralement, c'est dur. C'est dur. <rire> dur de tenir, ouais. Mais, euh, donc, ouais, euh, je sais qu'il a perdu sur un scénario à carte et qu'il s'est fait table rasée sur un Fist of Crow. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il s'est fait table raser sa seconde Après... liste. Ah, oui, mais ça, il y a Salish Géant qui, qui est pas mal de sortir deux géants. Ouais. C'est pas mal, ouais, parce qu'on les voyait moins et c'est toujours un plaisir de, revoir, de voir revenir des unités comme ça. Moi, je suis assez fan des géants, juste pour l'unité et le principe de jouer un géant. Euh... C'est emblématique et puis c'est euh, si tu l'as pas affronté que tu sais pas le gérer. Le truc, il va t'embêter toute la partie, quoi. Ouais, après, ils ont, pris... ils ont pris quand même un bon up avec la 5.1.1. Hein. Bah, ouais, là, ils, ouais. sont... ils sont, ils sont... Ils sont, ouais, sont là ils sont où sont gens, quoi. Mais... Mais là, ils feront d'aller là Ils sont montés à 6 PV, 7 PV 6 PV, ils 7. peuvent plus prendre que 2 PV maximum par test de morale ratée. Ils ont pris un... et puis ils font plus de dégâts aussi. Ils font un point de plus de dégâts de, de base. Ouais, non, parce qu'ils avaient besoin. Ça, et euh... ça, ça, ça <rire> Mais... ils souvent un peu faiblard du moment que c'était pas de contre, euh, voilà, contre des unités de cavalerie ou des choses comme ça. Enfin, quand ils étaient contre de l'infanterie de, de base, ils étaient toujours un, un petit peu empêtrés, un petit peu en, en, embêtés. Ils faisaient pas, enfin, ils, ils faisaient pas le boulot qu'ils qu devaient faire. Et là, ça leur donne un petit un petit up, ça leur donne plus de survivabilité et euh, au niveau de la prise des objectifs, c'est euh, ils sont ils sont super forts sur un objectif à déloger un géant, c'est c'est chaud. C quoi. Ah, c'est comme s'il y avait six ans, donc euh, genre tes sciences ça devient compliqué quand même. Pour pouvoir contester. Après, moi, j'aurais mis euh, Craster quand même euh, pour pour vraiment qu'il tienne les objectifs. Ouais. Clairement, ouais. oui. oui. Ouais. Et un il petit Craster. Et puis il lui manque aussi mains. C'est ça qui fait peut-être sur les scénarios à carte où le free fall est un peu moins bon. Quand n'y a pas mains rider, tu te... as rien pour mettre des tokens, tu as rien pour jouer sur la carte qui te met des to... qui profite des tokens. Donc ouais. c'est un peu euh... il n'est pas mis, tu vois. Euh... Et il est peut-être au de deux de la C'est ça qui est trop bizarre en fait. Ouais, voilà. C'est pas... ce que je regardais tout à l'heure. Il n'y a... a pas mains rider. Et alors qu franchement, en plus son effet il est bien il met un token, donc euh, sur la lettre ça fait deux tokens, ça bon, vous reconnaissez le truc, hein. ouais. donc euh, ça manque certainement je pense. Ok, on va remonter le Stark, euh, donc notre un allemand, euh, JB95, donc avec des listes, euh, bah, pff, de toute façon c'est Stark donc ça va pas être très fin hein, hein c'est pas, <rire> pas connu pour être fin Stark. Voilà. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on part On a du Berz avec Bran, voilà, du beau, ah, des Stark Bowman, ah, c'est bien ça, c'est bien, ça change, avec Mera, ok, des Tully avec chat et euh, des Tully, euh, cavaliers. donc c'est le seul qui a joué des cavaliers dans, à ce niveau-là du, du classement, euh, qui a joué les Tully, du moins, moi j'en ai affronté une, mais euh, il a fini plus bas, il me semble, ensuite pas, bah, Reed, Arya et Sansa, Ouf. Ariane ah, yeah, et ça je Jack crois qu'ils vont tout le temps être partout. Et ouais, et le petit Jacken Jacken euh, qui, à titre personnel, je n'avais l'avais pas encore euh, eu la chance de l'affronter. Euh, je l'ai découvert euh, là. Euh, perdre ton général sur un scénario à carte alors que c'est un NCU, euh, ça fait mal quand même. Forcément, ça fait mal, mais, euh, mais ouais. Donc ouais. Euh, euh, c'est Jack... un pari, en fait. C'est un pari. Mais, bon, mais te... il, il faut il te faut, il faut des berserks. Il te, faut, euh, il te faut Aria et il te faut Jacken. Donc ça fait beaucoup de points pour aller faire un one shot sur, sur l'unité du général et, et puis le one shot, quoi. Ouais, ouais Après, ça va. Après, cool. un... ça fait réfléchir ou pas oui, oui. Je suis toujours là parce que ça a coupé chez moi, j'ai un tarif qui a sauté en fait. Non, il ah. n'y a pas de souci, t'es encore là. Ouais, c'est ah, bon. Parfois. JB95, c'est un français, hein. Ah ouais? Ah merde, ok. Oui, J'ai affronté en première ronde. Ok, bah, ma, bah, je corrigerai. T'as joué, joué quoi? joué quoi contre le Free Folk? Et il m'a okay. joué euh, sa liste avec euh, Dark Stark. Ouais. ouais. Donc Et la bien. seconde liste, ouais. La seconde je, liste. Je lui ai tué 4 fois sur unité de grande H. Non, 3 fois sur unité de grande H. Ok. <rire> Oui, c'était ouais. que c'était Clash of... of Kings. Ouais, donc, ça, Dark Stark, en général, de toute façon, tu le joues là-dessus parce que... parce que si tu le perds, tu as la moitié de tes cartes qui sautent de ton deck. Donc, euh, comme ça... Oui, oui. Donc, euh, clairement, ouais, c'est soit ça, soit tu le joues avec un, avec un Jack Hunt, justement, pour pouvoir le faire revenir aussi. <rire> euh... Ok, donc, Humber euh, um, ouais. Gretax, Berth, Gretax... Ah ouais, double Gretax. Recon, Rocha, On Shaggy, que... <rire> ouais, double grey, ouais, double je sais pas si euh... enfin, depuis, franchement, ils sont, ils sont tournés à 4 quoi, donc euh, c'est fort, mais c'est lent C'est même pas ça, c'est leur première attaque en fait. Le, leur attaque sans sauvegarde, j'ai jamais trouvé que c'était le, le truc le plus fou de cette unité. Ouais. Moi, ce que j'aimais, c'était euh, tu rates ta sauvegarde, la relance quoi tu relances les sauvegardes réussies. quoi pour ouais. la première attaque ils étaient efficaces ils étaient efficients sur toutes les phases de jeu quoi ouais. la phase où ils charge et la phase où ils encaissent là aujourd'hui ils sont efficaces que sur la charge où ils encaissent donc j'ai l'impression d'avoir une demi-unité quoi et quand tu joues stark t'es quand même là pour aller choper le, le gars à la gorge et puis essayer de essayer de lui infliger le maximum de dégâts pour qu'ensuite il n'ait bah, il plus rien pour te, pour te répondre quoi ouais. et, euh, et le contact 4 de mouvement et as pu etétat pu l'impact de la charge finalement ils sont ils sont très forts quand ils sont déjà au corps à corps je trouve que c'est laisser la main à l'adversaire et quand as des loups quand tu joues une armée un peu comme les free qu'on qu'on de la multi activation qui peuvent se permettre d'avoir trois ncu parce que tu en as beaucoup à trois points c'est c'est une arme c'est une, une unité qui est un petit peu à sens de le, de l'armée stark je trouve de, de plus en plus Ok. Moi personnellement, je l'ai laissé tomber, quoi. Depuis qu'ils ont perdu leur, euh, leur première attaque, quoi. Ok. C'est vrai que j'en ai pas vu des masses. Moi j'ai affronté combien J'ai affronté quatre Stark. Ouais, j'en ai pas vu une seule. J'en ai pas vu une seule. Mm -hmm. Moi j'ai 50% des Stark, j'en ai affronté 4, il y en avait deux qui jouaient les grandes H. Ouais, okay. Mais je pense que c'est une, une question de mode aussi qu'il faut, qu faut euh, que ça passe. Et les, les, Tully, euh, les Tully Donc ouais, les Tully, moi j'en ai vu une seule. Euh... J'en ai vu une seule euh, sur les sur les parties, et là, il n'y en a qu'une seule dans le top 15. Ouais. Il n'y a pas la cavalerie Thulli, ouais elle n'est pas… On prend les Outriders, quoi. pour deux points de moins, je ouais, prends les Outriders. Riders, ils sont deux points moins chers, ils sont beaucoup plus forts. Et pour 9 points, les Tully, ils, euh, ils, valent, ils valent une cavalerie lourde chez les autres, mais en... le problème, c'est pas la cavalerie Tully. le problème, c'est les, les Outriders qui sont à 7 points. ouais qui sont beaucoup bon, trop forts, enfin, ils beaucoup sont... trop efficients pour ah, 7 points. Quoi. Oui. C'est un peu ça le problème. Ouais, ouais. C'est ouais. pas, pas le problème de la cavalerie que tu lis, c'est juste qu'on a, on a une cavalerie qui est une pseudo-cavalerie légère et en fait, est aussi forte qu'une cavalerie lourde, quoi. Oui, oui, ouais, ouais, ben ouais. ouais, Totalement. Et en plus, qui se barre dès que tu la tapes, comme ça, tu peux vraiment... Tu peux pas aller là... C'est bien, ça aussi. Hein. Et, qui... et qui te met deux tokens, elle te prend de flanc ou de dos, ouais. qui... Ouais, enfin, ouais, voilà, ouais. qui... Bah, ouais. Tu le pâté, elle lance tui des flat tout le temps. Ah, c'est ah, ce que fait la cavalerie Bolton, et elle vaut 9 points, quoi. Ouais, non, non ouais. c'est ouais, sympa. Pour ça. En plus, il y a une boîte d'attachement qui va sortir pour avec, tu sûrement sais, un attachement de cavalerie, parce qu'ils en ont besoin hein, pour les booster un peu, tu vois. Ouais, mais <rire> je fais deux tout le temps, je pense que je vais racheter une boîte. Ouais. <rire> ok. Euh... Donc, au Après, il on... y a une deuxième cavalerie Tully, le numéro 4, il joue cavalerie Tully aussi. T'as oublié. Pas ah ouais <rire> Oui j'ai perdu compte de ça Ok ça marche, ok j'ai loupé mes stats, ma faute euh, Bah on le verra ok Et euh, donc le 12e sultan le premier neutre euh, euh, Donc moi déjà je suis ultra surpris personnellement de voir un full neutre Parce que c'est pas excessivement joué Et eh bah ben, moi je le trouve pas tu vois Ok ok euh, J'ai eu la chance, enfin la chance ou euh, la malchance de lui croiser une paire de points et je trouve que le, le full. Alors, on va, je vais même, on va resserrer un peu le spectre, je dirais. Le, le, le full, le full Bolton, c'est super fort. C'est super fort. C'est compliqué à jouer. T'as ouais. peu d'activation, t'as peu de plateau, tout est important. Mais franchement, c'est une armée qui est très forte. Le deck neutre est très très fort. Le deck, ouais, le deck est super fort. Mais euh... ça, ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Le deck est super fort. Mais derrière, ouais, t'es. Enfin tout saute en arrière rien de temps quoi. Ben, c'est depuis l'arrivée de la Blackguard qu'ils deviennent compétitifs. Ouais ouais la Blackguard ouais, ouais je suis d'accord c'est vraiment une bonne unité hein. franchement moi euh... ouais, je l'ai découverte euh, un vrai plaisir un vrai plaisir cette unité. Mais ben, ouais. C'est en général enfin c'est c'est vraiment un très très bon général chez... pour les neutres il y a de la double activation il y a du token il y a c'est c'est un très très bon général. Donc il est parti, ouais, il a mis les fly in, ouais quand même, malgré le la claque oh. qu'ils ont pris. Ouais. Après t'es en full neutre, hein, donc euh, pour du full neutre, ça reste à Cavalry lourde y'a pas de problème quoi. Hein. Mais euh. Oh. Ok, Ethico Nestoris, l'Iron Boint ouais, pour rapporter pas mal de. pas mal de, de heal. Mais surtout, il ouais, y a le, le petit Baelish, que moi j'ai énormément joué au début. Euh, je crois que c'est le premier perso neutre que j'ai joué au début avec Ma Knight et qui est vite sorti aussi mais qu'on voit presque plus, enfin moi j'ai l'impression de ne pas souvent le voir, je sais pas si vous qui si faites plus de parties que moi vous le voyez souvent mais le petit beliche euh, c'est un peu devenu un personnage oublié de mon point de vue Non avec l'arrivée des Stormcrow tout ça on le voit quand même pas mal Il revient, il revient, ok Juste pour jouer la bourse et puis euh, faire, une autre truc, euh, faire autre chose Ok et okay. ouais, puis en contre, en sur de la Nightwatch justement, qui repose beaucoup sur euh, ou du star qui repose beaucoup sur le sur le dada. Et puis le euh, et puis comment le d'autres qui vont le, la Nightwatch qui va beaucoup jouer sur la bourse pour avoir de pour avoir de la euh, des qui remonte. Enfin, il, il est intéressant à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il devient trop situationnel parce qu'il y a plus de il y a plus de factions qui sont jouées aussi? Peut-être. Ouais. Et la deuxième, bon bah voilà, en, en, en termes de général, c'est rester sur du classique, hein, donc Ramsey en premier et euh, Bolton, Rose Bolton en deuxième. La famille, c'est ouais. ce qui compte, c'est la ouais, famille. C'est ça, c'est la famille avec euh, ouais, deux, deux Bolton Cupfro, House Blackguard, Stormcrow, Mercenaire, avec Brienne. C'est bien, moi j'adore ah, oui. Brienne. Il faudrait qu'elle soit à un point, ce serait parfait, je la mettrais partout. Ben là elle est un point pour le coup. Ouais, là elle est à un point avec les Stormcrow. Et euh, encore un autre, une autre unité de flyer, ouais, ouais euh... Pff, par contre, NCU, c'est lourd, quoi. Ah euh, oui, c'est du contrôle. Là, tu as du oh, vrai contrôle. Ouais, ouais là, c'est lourd, ouais. <rire> Là, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Euh, ouais, en plus, avec les cartes de, de rouge, c'est un peu chiant pour toi, dans ta main, c'est un peu galère, ça va, ouais, ça va... Ouais, c'est fort, c'est vraiment fort. Un spray rose en, <rire> en NCU, c'est super fort, Ouais. ouais. Ah ouais, est... Il, il est très bon. Il est, super, il, est, ouais, il est super, bon, il est super bon. Donc ouais, c'est des listes qui sont, qui sont à, à lire, euh, je pense vraiment touchy à jouer, euh, parce que bah, tu, tu, tapes correctement globalement, mais à part ta Blackguard et tes, tes tout le reste c'est vraiment en carton pâte. Euh, ça saute en deux secondes, t'as pas non plus le moral de l'année, donc même au moral t'es pas ultra bien sur rien. C'est compliqué à jouer, je pense que euh, faut vraiment bien maîtriser ses, ses coups et, euh, et bien traîner ta liste pour jouer full note quand même. Bah, la première il se soigne bien avec, plus ouais, avec Tico, plus cartes. Ouais euh... Tico il faut bien soigner, ouais. Tico, ouais. La première est plus tranquille, mais la deuxième, euh, bon t'as Walder et Varis pour un peu te protéger de action euh, de l'espace, mais euh, derrière, t'es pas non plus euh, le plus solide du monde, non ça donne, je pense que par rapport à d'autres factions où tes unités sur table font déjà après le, euh, déjà le boulot et tes cartes sont là pour un peu sublimer le reste euh, sublimer tes, tes unités le neutre tu as besoin vraiment de maîtriser ton deck parce que tes unités effectivement bon elles sont bonnes hein, les côs pour 5 points c'est l'une des meilleures unités à 5 points qui existent mais pour les rendre euh, pour que ton armée soit complètement efficace, il faut vraiment maîtriser le deck et euh, c'est un truc qu'on voit pas souvent parce que non, moi j'en vois rarement je sais pas pour vous mais moi des joueurs neutres j'en croise pas souvent c'est assez rare la plupart ont une faction euh, bien classique on va dire mais qui soit classique et euh, pour l'avoir euh, après feuilleté le deck essayer de faire des, des choses il y a vraiment des euh, des très très bonnes cartes mais il faut le maîtriser tu peux pas jouer tu peux pas jouer ça en fait il y a des factions que tu peux, ça, ça tape suffisamment bien pour que la carte soit la petite cerise sur le gâteau. Là, c'est vraiment le gâteau, euh, le, deck, le deck neutre. Et cerise, c'est tes unités que as sur table. Enfin, je le vois comme ça. Hein. Bon, enfin, moi, j'affronte ça souvent avec Reza. C'est une des factions que j'affronte le plus. Et, oh. et même, même quand il joue euh, targaryen, il prend Roose Bolton en général. Il, il a un faible, il a un faible pour Roose. Et euh, donc on passe au 11ème, donc Gourgaz, euh, le deuxième Bolton qui vient se, se hisser à ce niveau-là. Bon bah voilà hein, pour au niveau des généraux bon bah la même quoi, on reprend les mêmes, on recommence. Euh, sur la première liste c'est les mêmes NCU, ouais, parce que Rose, Walder, ouais, Walder et Varys ça reste quand même, euh, ça reste quand même super violent. Euh, Stark Commander, Bastardger, Tro, Black Blackguard. Ouais. Il a pas de cavalier lui par non, contre. Non, il n'a pas de cavalier, mais ça lui fait quand même un plateau de plus, non 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 8. Ouais, lui il a 8 actifs oui. contre 7, ouais. Ça lui fait une active de plus. Donc il est moins tanky, donc c'est peut-être même plus tendu. Dans aucune de lui si elle est flayed. Après euh... donc ouais, c'est peut-être plus. plus fragile surtout. Euh... Je sais pas trop. Il y a les Bastard Girls avec le Storm Pro-Lieutenant et cette unité, elle est magique. À 8 points, c'est… C'est magique. Ouais. Bah, t'as le petit dé en plus et le Sundering, ça peut aider. Sundering, ça aide toujours, de toute façon. Bon mais là sur une activation de Bastard Girl, ça te fait deux dés en plus, un dé au tir et un dé à la charge si t'es en position de charger. Ouais, ouais. Euh, ouais. Tu peux avoir le Sundering, ça peut te faire la petite perte ou les petites pertes supplémentaires pour euh, dé, dé, dé, déclencher le test de morale avec le vicieux. Ça se combote bien. Et puis en plus, enfin quelque part, c'était Shinol Michael Shinol, qui l'avait dit que le stand pro lieutenant il allait très bien avec les, les filles du bâtard. Donc le gars il a écouté. Okay, et, il a écouté. Euh... Il a écouté le créateur du jeu. Ah euh, voilà, je pense qu'il faudrait toujours l'écouter en fait. Ouais c'est ça. Ouais. <rire> Mais euh, ok, ouais, donc ouais, donc, donc du, full, euh, du full neutre. Ensuite on va rentrer dans le top euh, 10, alors là il y, y a deux pages parce que bah voilà c'est du free fall, que, là par contre il y a beaucoup d'activations, donc euh, Psychopath, euh, Psychopath qui est le joueur allemand, je ne me couvre pas, ce coup-ci c'est bien en allemand, c'est bien allemand oh oui. <rire> Je me suis pas gouré. Euh, donc Free Folk Rider, Free Folk Rider, Free Folk Rider, Free Folk Rider. Ah bah c'est marrant euh, Ok, et là on voit, donc voilà le Skin changer Donc euh, lui il faisait partie de ceux qui les avaient chopés. Euh, donc, euh, donc ouais, et c'est fait partie de ceux qui les avaient chopés. Donc Skin Changer avec Karma, avec Karma Bannerman c'est assez marrant juste pour le principe moi je trouve d'avoir une unité avec trois attachments je trouve ça assez euh, <rire> assez classe ah ouais. moi faut, moi perso des je que je te donne six de, de sur deux la ato, table quoi. <rire> ouais six ours, c'est six ours c'est c'est c'est assez ouf euh, là sur celle-là je crois qu'il en a trois c'est ça si je dis pas de conneries là, la première il y en a trois la deuxième il y en a six ouais ouais, ouais. et là il y a mans donc tu vois peut-être que celle-là est plus fait pour euh, la partie euh, des cartes euh, possiblement pour pouvoir aller foutre du token on en avait parlé juste avant, euh, comme qu il n'y avait pas Mons dans, la, dans celle de joueur masqué. Là, on retrouve Mons Rider là-dessus. Peut-être pour aller chercher un petit, peu, un petit peu ça. On voit aussi que c'est encore The Weeper euh, en général. Hein. On a la troisième liste Free Folk, euh, troisième général de Weeper. T'avais quoi comme, comme, comme généraux, de mémoire Moi, je jouais euh, The Weeper et Estia. Ouais, Ouais. je pense que c'est quasiment... Euh, ouais, J'ai joué, fois... joué cette fois The Weeper. Ouais, voilà, ouais. C et the weapon c'est le général super fiable quoi. ouais t'as pas ouais pas à t'inquiéter dessus là. et derrière on tape euh, bah free Freefall, free -fall, free, -fall, free, -fall, free, -fall, free -fall. enfin voilà comme tu l'as dit avec... le but c'est de spammer et de foutre des skin changers partout en fait c'est ça et en ça. fait t'écrans avec tes skin changers l'autre il perd du temps pour venir frapper tes unités ouais. et derrière il se prend la contrecharge si jamais arrive pas à tuer l'ours bah du coup t'as tes bonus de cartes tout ça enfin c'est après, on, on, parle, on parle beaucoup de l'ours, mais il euh, y a l'aigle qui peut être sympa aussi, je pense. Ah bah, l'aigle est très bien. Dans sa première liste, il joue deux ours un aigle, en fait. Ok, ok. Donc, ouais, donc euh... par contre, le loup, il me semble que le loup est pas top. Enfin, je l'ai pas trop entendu jouer. Le loup est un peu en dessous, quand même. Ouais, ouais. Après, l'ours, c'est vraiment... Enfin, vraiment... Ouais, je pense que c'est vraiment ours, aigle, loup, quoi, si on fait un classement des animaux. <rire> en gros, c'est <rire> ouais. ça, quoi. Okay, okay. Après, l'aigle est très bien, tu t'amuses à mettre des pieux sur la table, toi tu les ignores, l'adversaire les ignore pas, c'est euh... C'est vraiment fort, avec hein, Puis comme tu changes au début de chaque round. Ok. Et... Voilà. Bah, nous, dans le match miroir, il m'a sorti la liste 1 avec euh, The Leaper. Ok. Et il t'a eu là-dessus Bah, il gagne à cause des ours. Euh... <rire> Enfin, pas à cause des ours mais les ours euh, quand tu rates tes pièges et que t'arrives pas à tuer l'ours ça t'embête vraiment vraiment beaucoup ouais après pour s'en débarrasser ouais. et là lui par contre il avait pris arma en tant que général j'ai pas allé regarder toutes les listes euh, free folk mais euh... c'est C'était un des seuls avec arma général il me semble ouais et suis... c'est ce que j'allais dire il me semble que c'est y en avait pas énormément et moi ça me surprend. Tu peux expliquer Gauthier, pourquoi Arma euh, alors que fut un temps euh, elle semblait euh, vraiment euh, devant et euh, avec des super cartes et des super capacités, pourquoi Arma elle est moins présente en, en général? Ben parce que Arma à un point est trop fort. À un point La Arma attachement à ouais. un point est trop fort, c'est pour ça qu'on prend plus Arma général. D'accord. Ok, ouais, ça s'explique. Ouais, le fait de faire bouger, euh, de donner un mouvement gratos euh, quand je... le mouvement et puis maintenant qu'il y a ce, sa bannière qui est gratos, euh, vraiment à un point, c'est euh, si tu pas Arma Général, tu prends forcément Arma à un point. Mais pour le côté, euh, pourquoi le et ces cartes, ces cartes, elles, elles, elles vous vendent, elles vont plus dans le jeu free folk. Bah, elles donnent du mouvement en plus. Ouais. Plus l'air pioche, c'est pas mal quand tu te replaces derrière, mais euh... enfin, The Weeper est quand même beaucoup plus joué parce que tu peux jouer au moral. Euh... Les Faller of Spawn, comme ils ressortent, tu as envie de ressortir The Weeper. Après, Styr est très bon aussi en général. Enfin, et... Même Mance, Mans est vraiment fort aussi maintenant. À, Rata... à qui est un petit peu en dessous, les autres sont vraiment tous bien. Ok. Euh, donc là, on va remonter 9ème, on retombe sur du Stark. De hein, toute façon, c'est une sur deux, ça va être Stark à partir de maintenant. Hein, on Voire va... On va même, euh, ouais, même un peu plus. Euh, donc là, on a la Edwards Honor Guard. Euh... Alors, moi perso, c'est une unité où j'ai jamais été fan. Euh... Mais après, euh... est-ce qu'elle est vraiment bonne cette unité là ce qui me semble vraiment cher pour pas beaucoup… enfin, les deux points de plus me semblent le cas… Elle est un point trop cher. Elle est un point trop cher. Ouais, c'est ça. Les Épétulis, les Épétulis sont meilleurs en fait avec Eddard que la Nanskard. Après, voilà il joue deux unités, donc je pense qu'il joue la garde d'honneur d'Edard et les berserkers comme… Comme unité pour enfoncer et puis derrière il a deux unités de, de start euh, de, de Swordsword, euh, une qui fait sauter les saves l'autre qui, qui a des dés supplémentaires et puis qui contrecharge avec le loup ouais pourquoi pas pourquoi pas et derrière bon bah aria pour changer vu sa test là on est, on est on est quand même sur du péron euh, sur du péron à 5 de mouvement à part les Berserk qui sont un petit peu à 6 enfin qui sont à 6 euh, c'est hein. une mise très très lente ouais. Globalement oh c'est ouais. vraiment une liste longue quoi. Bah, il avance en tenant la ligne quoi. Tu peux pas faire autrement que ça en fait. Tu, tu peux pas faire grand chose quoi. Ouais c'est assez particulier. Euh, Aria. Vraiment Aria en fait. Je crois que tous les Stark, vous la jouez dans toutes vos listes en fait. Vous pouvez pas sortir sans. Bah, avant c'était sans ça. <rire> il faut une petite variante avec Aria maintenant. Ouais ah, c'est toujours une ah, défi Stark. Hein. Un sur ouais, la, quoi. la question c'est Kathleen, en fait tu prends un tu prends NCU à 4 points pour tes berserker parce que franchement les eu sinon c'est 8D, hein. donc 8D, 7 points, là t'es à 8 avec le, le champion, le Humber Champion moi j'ai tendance à le mettre dans les Swansform, les je, je trouve qu'il qu est très bien, il est très ouais. bien avec les donc les tu, tu, tu te prends les 2D, 3 dégâts mais, euh, mais t'envoies une chier de D quoi t'envoies une de dé et, euh, tu vois, Sirio Forel pour deux points... Euh, Il, Il est beaucoup joué euh, beaucoup joué Forel, je l'ai beaucoup vu. Ah ouais, si tu as de la cavalerie en face, c'est là qu'il est intéressant pour faire ouais. sauter les scènes. Ouais. Je veux dire, quand on est sur un Free Folk, euh, enfin, voilà, ça ne sert à rien. Ouais, contre un Free Folk, ouais, ouais, c'est sûr, contre un Free Folk c'est compliqué. Même le sundering ne sert à rien contre un Free Folk, donc tu vois, forcément euh, c'est compliqué. Après le Humber Champion est sympa quand t'as jack M, je trouve aussi pour vraiment être plus fiable de péter une unité quoi. Bon. Ouais, ouais pour pas renforcer pas. le truc ouais, ouais ouais je suis assez d'accord. Et sa deuxième ouais. liste on part ouais. sur ouais. du Cracknoman Tracker avec Roderick Castle. Roderick Castle. Euh les Stark avec Rickon. Rickon qui quand même fait un retour phénoménal on est d'accord depuis la, la mise à jour ouais. Moi le mec je l'avais Mais... jamais vu avant. Maintenant il est partout quasiment. Il est fou. Il est fou ce truc. <rire> un point, t'as un loup en plus, quoi. T'as un, as un, un as loup, loup. t'as la meuf, tu te mets des PV dans ta gueule. T'as au chat aussi, au chat. Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu prends des wounds quand tu tapes. Euh, T'es pas obligé de. Es pas, tu vas pas tuer Ricon automatiquement parce qu'elle peut se sacrifier pour foutre Ricon dans une autre unité. Puis t'as le loup qui te met vicieux pour un point. Voilà, c'est cadeau. Et s'il si y en a qui journée. mettent ton mercenaire, ça te fait pour grat gratuit, quoi. Et le, le, le, loup, seul. Le, le loup en finisseur, Shaggy Dog en finisseur, il est juste monstrueux quoi. Bah maintenant, Shaggy c'est votre meilleur loup, hein, sincèrement. Clairement, oh. ouais. ouais. C'est même le meilleur loup de tous les loups en fait. Parce que maintenant que Ghost, bon, on va pas trop en parler parce que c'est encore trop récent. On peut pas parler de ce qu'ils lui ont fait. Le pauvre. lui ont coupé ses dents. <rire> Franchement, c'est chaud. Tu préfères encore qu'il l'envoyait chargé des, euh, des morts-vivants, tu vois. C'était moins, euh, moins violent que ce qu'ils lui ont fait, tu vois. Non, mais c'est bien. Faire... Tous les fois, je le joue encore. Vous ouais, allez tu... savoir comment comme utiliser un loup, quoi. Ouais, <rire> non, tu le joues encore, tu le joues encore, moi. Mais euh, c'est vrai que c'est… Avant, tu avais deux façons de le jouer. Maintenant, tu as plus qu'une, tu veux. C'est là. Avant, tu allais tuer des gens. Maintenant, tu, tu, tu rediriges. Tu, tu vas prendre des petits objectifs cachés. C'est différent. Ouais, et tu pleureras, pleureras sur la prochaine liste. <rire> ouais. Euh, donc voilà, donc, bah, la liste 3 loups, euh, en, en, en parlant de loups, c'est la liste 3 loups qui est euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de Stark. Euh, si c'est pas tous les Stark, il y a une liste avec 3 loups, je crois, euh, de, de, de, de ce classement. Presque tous les Stark. Bon, on ne va pas généraliser. Euh... Je crois que toi, t'as pas, non, t'as pas, parce que toi tu les trader. Non, sais pas, parce que, parce que Rob coûte 3 points, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Rob coûte 3 points, sauf si tu le prends en général. Après, c'est un autre choix aussi, de, de, c'est un autre voilà. Si tu le prends pas en général avec de la cavalerie, pour optimiser, en fait, tes, tes désengagements de cavalerie et bénéficier un maximum des charges, je trouve que Rob, euh, Rob en attachment, il est cher pour 3 points, quoi. Il est Quand cher. tu vois que tu vois pour les lots, voilà, un point, 2 points, OK. Trois points, ça commence à, ça commence à causer. Moi, ma grande question, c'est les Canogan Tracker, quoi. Avec Roderick dedans, quoi. Jouer du Canogan avec le, le général Roderick, franchement, je sais pas, quoi. Ben, le, je l'ai vu, je l'ai pris dans la, je l'ai pris, moi. Enfin, pas cette liste-là, mais la liste d'Exodus. Euh, il m'a balancé ses, ses, tirs de cranogues, avec Roderick, donc il relançait parce que j'étais vulnérable. Plus sous l'écart de Roderick, ça balance du dé. <rire> Heureusement, ouais. j'ai sorti mes dead save de de l'espace, mais sinon je pense que l'unité après le tir des Kranog, il restait pas grand-chose, quoi. Ça ça tire beaucoup, ça tire beaucoup. T'es saturé à la save en fait. C'est une sorte de berkos, mais qui te tire à la, à la, je sais pas avec quoi il tire des petits arcs. ça ouais, c'est à courte, non ça à courte en ouais. plus cette merde. Ouais, ouais, mais il t'envoie une tétra chier de de, de de petites flèches. Alors tu dis bah, bon, c'est bon, c'est des petites flèches, y a rien, mais t'en prends tellement que tu peux craquer tes saves machin et après euh, tu meurs assez vite quoi donc ça ça développe quand même le truc c'est que le euh, si tu tiens et que tu fais tu contre attaques dessus le crano c'est de la mousse après ah, le... ce qui est fort c'est le... de pouvoir tirer au début de début avec arrière avec les cranos voilà il y a ça aussi tu te fais saturer en fait et, et c'est au moment où, où le mec le Stark prend le bouton que tu prends la double phase et généralement ça suffit quoi après il joue il joue avec deux unités quoi il joue avec les Canogan et puis les, les Berserker, quoi. Ouais. Ouais. Elle voilà. ouais. et, et ouais, bah, est loup. Voilà. bah de toute façon non mais tu dois rien te t'as trois activations dans le vent avec les loups. Euh, ouais. À voir si t'es sur un free fall que tu peux faire bah, voilà tu peux faire le combo avec les Kragno et aller les placer bien. Et à ton tour tu fais sauter une unité tu viens temporiser et tu recommences. Mm -hmm. Après il y a pas il y a pas sens de ça. Peut-être que Sansa peut être bien pour aller chercher une carte en plus de défense au bon moment pour essayer de sauver tes Krakno, j'en sais rien. Ouais, avec Rodrigue, ouais. Avant, quoi, avec, la, avec la modification, en fait, elle est, elle est bien avec certains généraux, elle est, elle est moins bien avec tout le monde. Avant, elle était bien avec tout le monde. Maintenant, elle est bien avec certains généraux où tu as besoin d'avoir la carte trois fois quoi, pour, pour faire rouler, le, rouler les bonus. Quoi. Ok. On va continuer avec. Ah Ça change un peu de la Night Watch. Donc avec Alexandros. Rose euh, donc bon, moi déjà de base on a ces listes et je, je les connaissais d'avant parce qu'on les a un peu créé ensemble entre guillemets, bon, on en a parlé avant euh, c'est pas du tout ma façon de jouer Nightwatch donc c'est un peu particulier donc Vétéran avec Ghost, euh, donc avec John en commandant, Brother avec Alistair Builder Scorpion avec modification Blackguard avec Hotel euh, Varys Corrie ça fait 2, 4, 6, 7 activations que des grosses unités euh, tout vaut 7 euh, points minimum quoi. c'est euh, assez particulier ouais. Euh, tout vaut cher ça t'a pas de la folie de ouf je sais pas moi j'ai toujours du mal avec euh, je vous laisse plus discuter que moi sur ces listes là euh, parce que euh, j'ai toujours du mal à voir ces listes à lui à ce genre là particulier euh, je sais qu'il tourne, tourne très bien avec mais moi, ah, là, déjà, voilà, sur cette liste, ouais, Déjà, je... mais il est obligé de prendre Varis parce qu'il prend une baliste. Ça, c'est la base. Ouais, ça, c'est logique. Ouais. Va, va, ouais, ça va avec. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que maintenant, c'est vrai que la, la baliste fait que ta baliste, elle te coûte euh, 8, elle te coûte 12 points. Quoi. 9, 13, même. Puisqu'il te faut hôtel si ah, tu ouais. veux avoir le Ouais, c'est -ce ouais, 13, ouais. Avec hôtel pour être sûr d'être bien. Ouais, pour être sûr d'avoir ta petite relance. Ouais. Et ce mmh. qui est un mmh. peu chiant, parce que d'ailleurs, hôtel, il va rester toujours proche en babysitter de la baliste. Euh... Donc elle donne dans la Black Guard qui peut aller tanker et puis qui peut aller taper. Ouais, c'est pas con. Tu peux envoyer la Black Guard, tamponner, tanker, tirer dedans avec, euh, avec la balise derrière. Ça peut pas être dégueu. Hein. Mais euh, Ouais. Après, Sword browser ouais. avec Callister, ouais, là, t'as tout. T'as le Critical Blow. <rire> tu, mets, tu mets tout ce que tu peux comme bonus sur une unité, quoi. Elle, par elle contre, elle envoie, elle, elle envoie du paquet. Critical, Sundering, vicieux. T'as pas ah. d'autres bonus possibles, je crois. Hein. <rire> si, mais des tokens vulnérables quand ils tapent, peut-être, mais sinon, non. Avec ouais, c'est ouais, ouais, ça. Ouais. Il manquerait plus que ça. Ouais. Non, non, donc, ouais, l'unité vaut 9 points. Euh, mais c'est vraiment super fort. Ouais. Après, des, avec John, c'est très résistant. C'est fort, même. Ouais, ça résiste bien. De bah, toute façon, dès, en John, en commandant, tu résistes bien. Après, ouais, es ultra lent. Par contre, là, en termes de lenteur, euh, tu te poses là. Euh, tu maintiens ta ligne, quoi. Tu fais un coin. Tu fais un petit coin. Et du coup, je Sur Fire and Blood, c'est très très fort comme liste. Sur Fire, ouais. Ouais. Ah, c'est que... des scénars, et, puis... et puis, pas efficace sur l'autre le... moitié, quoi, donc. Euh... Tu sais pas par quel bout l'attaquer, quand même, hein. Euh, si tu mets euh, des vétérans dans un coin, euh, la Blackguard de l'autre, euh, t'as le cœur de l'armée, il te reste comme des swan bro qui vont te punir si tu contre-attaques, et, une... et une, baliste que si tu la charges, tu, tu risques de ramasser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle tortue quand même. Hein. C'est une belle tortue. Ouais, très très forte comme liste, je trouve. Et puis il y a Corinne, bien sûr, pour. Voilà. Ouais, bah Corinne, ouais. Maintenant, je pense qu'il sera tout le temps joué. Non, mais je sais que c'est des très bonnes listes. Hein. C'est juste que je pense que c'est vu que je connais bien le joueur. Euh, c'est une vision du joueur euh, à force de discuter, en fait. Me... J'ai pas la vision claire sur, sur ces listes. Euh, et la deuxième, donc euh, les crossbones avec Piper. Voilà, ça ça j'aime bien. Ça ça c'est un ça ça ça ça ça, ça c'est mon kiff. Les vétérans avec John ça fait cher quand même l'unité et vétérans bon, avec bon. Grain et Sworn brother OK. Hôtel et Craster. Donc pas de Donald en plus pour euh, pour renforcer encore les unités. Ouais, bah il y a plus les points y là. Les... C'est ça. Il y a plus ouais bah là ça coûte quand même super cher, 10 points, 11 points, 9 points, 7 points. Ouais. <rire> Ouais, ouais. C'est bah, l'armée élite, hein. c'est la définition d'armée élite. Quoi. Il, prend vraiment... ah, bah, il, a poussé, il a poussé le concept jusqu'au bout. Quoi. Ouais, ouais. ouais. Il fait 5-2, hein. il perd que sur... Euh... Euh, moi, je, pour lui avoir discuté avec lui, il perd que sur les scénarios à carte parce que... Il pas de token. Bah, y a ouais, pas. Voilà. Il n'y a rien. Et euh, il a quand même foutu deux tables rases en 45 minutes. Bah, c'est pas étonnant. Donc, ça, ça tape bien, hein. Si tu sais pas gérer, je pense que tu te fais, tu prends cher quand même. Tu peux prendre cher. C'est idée là, c'est, c'est lent aussi. C'est aussi lent, ça avance, mais c'est vrai que techniquement, ça peut déblayer à peu près tout ce que ça touche, quoi. Tu as oh. des cartes quand même pour rebouger, hein, avec la Night Watch. La carte as qui te permet de. Ouais, t'as la carte pour faire ta petite marche quand tu te fais frapper, ouais. Ah ouais, celle-là, celle elle, elle, elle fait bien mal. Elle fait énormément de mal, celle-là. Elle fait très très mal, surtout que ce n'est pas juste panneufs gratuite c'est marche, donc celle-là, elle fait super mal. Ouais. Ton petit mouvement de, de disque qui débarque des, des, des fagots, là, tu, tu prends assez cher. Ouais. Après, John à trois points, je ne sais pas si c'est si, bien ou pas. Ben, ouais. Il a le même effet que Jamie Lannister, en fait. Tu tapes toujours avec, euh, soit 2D de plus quand tu es en ouais. à full, ouais. soit avec le rang supplémentaire. C'est ça, ça te permet de balancer 10D, là. D'idée ouais. à, à 3 plus sans PA sans rien, ouais. Mais t'as Hotel, Hôtel donc tu peux les choses, tu peux là, tu peux, peux le choper, chauffer. Ton... Tu peux le chauffer pire, euh, tu peux ouais. le choper. t'as deux unités à le mettre dessus hein. parce que Hôtel là il combattent oui. euh, parce que de mémoire graine dans le Sundering, ouais. D'ailleurs, ouais, même là Hôtel en fait, quand on réfléchit euh, les builders en Sundering, donc tu vas cette carte là, ça repart. Donc, ouais, la, la carte de Sundering, de t'as deux cartes pour une seule unité parce que derrière ah, il y, y, y a une tous. Carte qui te fait précision, non il euh... sur les... Euh, ouais non c'est pas sur Sundering quand t'as Sundering les six t'as pas de sauvegarde la carte elle, donne, elle donne ouais c'est sur les deux sur ouais. cette carte là t'as la carte qui te donne critical blow et la relance euh, ouais. euh, ok ça est vraiment sympatoche et derrière t'en as une pu... qui te donne vicieux vicieux et, euh, et, et, et, et c'est affaibli je crois ou panique je sais plus paniqué. je pas très souvent celle là mm -hmm. je pense que c'est de panique donc ouais des bonnes grosses tortues et le concept élite euh, euh, poussé au maximum je pense tu peux pas faire plus élitiste que ça, en fait. À part mettre des catapultes. Ça coûte encore plus cher. Ouais, mais, les, ouais, mais la catapulte, c'est pas élitiste. La catapulte, c'est gumble mmh. D'ailleurs, il y en a presque catapultes dans les euh, 15 premiers, là. Non. Je sais même pas en si avait beaucoup, en vrai. J'en ai vu une ou deux en baladant dans les tranchées. Mais euh, mmh. dans les tranchées. <rire> <rire> ouais, ouais. Mais euh... Non, j'en ai pas vu énormément. Bah... Pff. En vrai, c'est 10 points, il faut que tu aies Varys pour essayer de contrôler. Donc, tu as 14 points, il faut que tu euh... ouais Non, bah, pas Hôtel, mais voilà, tu as 14 points pour un mec sur du 3+, tu fais quelque chose, sinon tu fais rien. C'est Je suis pas mécontent de ne pas, pas l'avoir parce que je n'aimais pas le design de cette unité. Euh, je la trouvais euh... capable de tout faire et de rien faire. Mais quand elle faisait tout, elle pouvait te laver un pack comme ça. Ouais, ouais c'est ça, ça, ouais. En fait, c est, c est... Ou... Je... je pense que ça doit être l'unité la plus frustrante du jeu. Soit pour ouais. le joueur qui la joue. Bah, tu t'enchaînes si que des 1 et ah. des 2 bah, tu, tu, tu pleures soit pour le mec en face, si le gars c'est un, un pro du 3+, et du 5 ou 6 derrière, bon bah voilà il ouais, n'y ouais. a tiens ouais, donc ça c'est particulier mais ouais, des listes assez intéressantes quand même pour euh, notre petite Alexandre Rose euh, qu'on retrouvera ouais. euh, normalement à l'ETC hein. euh, donc dans une team qu'on qu affrontera peut-être euh, à l'ETC euh, Raven, là c'est un Allemand lui là c'est un Allemand ah, c'est bon, j'en ai 2 sur 3. Ok, okay donc vrai. bah voilà, du start. Hein. Donc, Sword, euh, Sword, Sword, Stormcrow mercenaire avec Ricon, gratos. T'en avais parlé tout à l'heure, hein. ouais. Oh, ça, euh, c'est. le mec qui voulait faire de Ouais, mais c'est quand même dégueulasse sur le principe gratuit. Le mec il arrive avec Ocha et Shaggy Dog pour zéro. – Bienvenue chez les Stark. Hein. – euh, Des Stark Bowmen, donc c'est la deuxième liste avec des Stark Bowmen, euh, des Outriders, les premiers Outriders qu'on voit, Sansa Stark pour changer. Et là, on a Walder et Varys. Là, NCU, euh, euh, violent quoi. <coughs> – Moi, j'aurais mis Ariel à la place de Sansa pour profiter au niveau ouais. des, des Stark Bowmen, d'avoir le mouvement de bien te placer, de pouvoir bénéficier de tous tes bonus quoi. Ouais. Wow, euh, pas a, fou, ouais, Il y a une de tireur là, le problème des Stark Women, c'est soit tu le joues avec euh, avec l'attachment catalogue qui euh, voilà qui qui te permet d'avoir ton mouvement ou de de filer des malus là sur un jet euh, de soit soit tu le joues avec Aria pour le pour, pour pouvoir le placer correctement et bénéficier au maximum du tout qui met surtout qui met en plus il met son général dedans. Ça reste une unité en mousse, il euh, faut qu'elle soit au bon endroit, au bon moment et qu'elle puisse se barrer quoi. Ouais. Euh, je suis assez d'accord. Après, la liste, tu euh... le contrediras au cas où, mais à part les Stark et Outrider, il n'y a pas grand chose de ultra punchy, quoi. Pour, pour du Stark, tu vois. Ah, ah les, les Sword Fort sont bien. Enfin, franchement, c'est, une très, très bonne unité pour ah, 5 points. C'est une très bonne unité, ouais. Pour 5 points, c'est sûr, mais c'est pas non plus, pas... Ouais, vous avez plus bah, puissance. T'as les cartes Stark, Je... l'avantage, c'est que t'as, voilà, pour les, pour les c'est une excellente unité. Euh, parce qu'elle euh, elle bénéficie au taquet en fait des cartes du deck. T'as beaucoup de cartes qui lui qui permettent d'avoir des supplémentaires, d'avoir de, un sundering, euh, voilà, de mettre un affaibli, de mettre un paniqué. Et, et là, elles ont bénéficié. Sûr, si tu les prends, euh, si tu les prends sec juste avec leur carac, c'est moyen. Euh, non, non, là, c'est pas mal. Il a, il a un loup gratuit avec Recon Gratos, chat Gratos. Rodrick avec juste bien placé sans de ça ouais voilà ça par, euh, par par une aria pour pour gagner ce petit ce petit mouvement ce petit ce petit truc pour mettre ton unité ton unité qui avec ton général à l'abri ou sur un objo ou, ou bien placé sur un tir de flanc euh, voilà après il avait aussi le choix des décors donc il devait peut-être se servir de la fameuse palissade quoi c'est vrai, vrai la palissade ou voilà, euh, <rire> le bloc le bloc <rire> Ouais, L'aberration, <rire> euh, je me mets derrière un mur en rond d'air et puis je te tire dessus, comme ça c'est bien. Ah, tu et puis, tu... puis j'ai rodrick hein, donc tu es vulnérable. Ouais, <rire> tu tu, tu vas passer de tour en me choper, s'il te plaît. Ouais. <rire> et euh, derrière, on part sur une deuxième liste. Swan Swan, Recon. Voilà. Je crois que Recon il est, enfin, il est très souvent là. Hein. Euh, Shaggy, encore des Swans avec Merid. Bah, l'anti-loup parfait, hein, la petite mérite. Euh, Swan Swan avec Sirio pour la Kafsk aussi. Krakno avec le Krakno Warden. Et euh, bah voilà, la liste à 3 loups. On rajoute un petit euh, Bers avec du Bran. 3 euh, loups, 2 loups. 2 euh, loups, ouais. Donc, ouais. Bah, c'est. C'est fort, hein. C'est fort. Olen Reed derrière, Sansaria. Bon, c'est classique, c'est fort comme liste. T'as 3 et 3-6, c'est 3-9, t'as 10 activations. Euh, tout est chiant. En gros, tout est chiant dans cette liste-là, globalement. Ouais, adversaires. Ça. Et, les adversaires. Ça ça. Les swords, ils sont, ils sont boostés par, le, par les attachments. Euh, je me pose toujours la question de Sirio Forel. Moi, personnellement, non, mais bon, pourquoi pas. Euh... Ouais, ça peut être chiant, ça peut être chiant d'aller. Bah, te choper des. Ouais, de ne pas avoir de sauvegarde, c'est toujours chiant, tu vois. Tu vois, tu vas taper de ouais. la c'est bien. Tu vas taper du vétéran, t'es content, tu vois. Regarde oh, la tortue qu'il y avait dans les listes d'avant d'Alexos Rose, là, bon, bah, t'y vas, hein. 3+, plus, tu rentres quelques 6, ça part vite, tu vois. C'est vrai. Faut le voir, peut-être plus comme ça. Ouais. Les, les, et puis, les UNC, UNC, sont excellents, enfin, je pense, que, voilà, Holand c'est un, un général qui est, qui est au top, qui est vraiment, vraiment ah, est très, très bien. C'est le plus joué de, de, de, tous les, de, tous les, de tous les généraux de, des Stark, là sur le, le, top, le top 15, c'est lui le plus joué. Donc, euh, avec Rob, avec Rob c est, c est, pour moi, c'est les, les deux plus forts. Holand Reed et Rob, c'est vraiment des cartes qui sont excellentes. Et... Euh, dans deux optiques différentes, en plus ils se complètent bien, donc. Euh, ouais. Puis dans le match voilà. contre les Stark, les cartes Hollandry, elles sont pas mal, non Quand tu dois pouvoir faire des taquets à des loups, des choses comme ça. Euh... Je vois un shot du loup assez facilement avec. Ouais, euh, voilà. Euh... Peut-être dans un match miroir, le gars, le, le, le, certains joueurs Stark avaient peut-être prévu le miroir contre les Stark et ils se sont dit bon, mais ça, ça c'est bien. Puis si ça sert contre les loups, ça sert aussi contre les ours. Ouais, enfin, les bon, oui. ouais. Ouais, vrai, c'est vrai. Enfin là, ça marche contre plein de choses en fait. Ça marche contre le Free Folk aussi. Ça marche contre. Euh, ouais, euh, ouais. Pas, mal de, pas mal de listes. Après, ce qui est bien, c'est si je dis pas de bêtises, sur les 15 premiers, euh, tous les généraux euh, Stark sont représentés. Ouais, ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, ce qui prouve que l'armée n'a pas de euh, ah, général un a, peu pourri. Il y avait Grey John il y a une liste... Ah non, non, il n'y a pas Gregeon. Ouais, il y a pas Gregeon en bas. Ouais, il n'y a pas Greg John. Ouais, a pas, ah, ah, ouais oui, mais c'est pas un Stark. C'est un Humble. <rire> Pourtant, il est très très bien. Non, il est bien, il est bien. Ouais, mais c'est... Euh... C'est bien, mais je pense que c'est en dessous quand même par rapport aux autres, tu vois. C'est bon, bien... Ouais, en est fait, un... il est au top sur un scénario. Sur un, sur un des scénarios, il est, il est vraiment au top. Parce que bah, comme il revient et que ses unités s'autodétruisent, c'est pas gênant. Et sinon c'est plus les plus cartes c'est le même problème que Geoffrey c'est il t'apporte un malus voilà il t'apporte un bonus mais il t'apporte un malus quoi donc, euh... ah, Geoffrey il t'apporte tellement de malus que tu ne le vois pas du tout c'est pas faux il <rire> ouais, y a des listes qui tournent quand même hein. c'est pas c'est moyen c'est compliqué c'est compliqué, ouais, compliqué ouais. je pense que c'est compliqué euh, mmh. donc le sixième on tombe sur Namman euh, le premier de la fratrie euh, donc, euh, l'un des meilleurs joueurs de Nightwatch, d'après beaucoup. Mais il, euh, fait 6 -1. Ouais. il fait 6-1. Il euh, fait 6-1. On va pas débattre sur sa première défaite. <rire> hein euh, juste, juste penser à venir avec des, des petits morceaux de, de patafix en tournoi. Ça sert toujours. <rire> voilà, ça sert toujours. Donc, il part sur euh, Vétéran avec John General, Ghost, Spawn Brother, Spawn Brother, Blackguard. Bon bah voilà, on va tuer quelque chose. Donald, Varys et Corinne. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à dire dessus. On... Donald, ça combote avec à peu près tout, ça sauve des trucs. Varys, t'empêche Boulder. Corinne, bon bah on le présente plus. Tu tapes et bien. Un... C'est un morceau de fer, sa liste. C'est un... Un... un morceau de fer. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué à taper, ouais. C'est compliqué. Mmh. En fait, quand tu, quand ouais. tu relis, ouais, c'est la même liste que, que... que Rose à 2-3 unités près. Ouais, c'est les trucs élitistes, tu prends ce qu'il y a de plus fort et de plus résistant, et puis bah. bah tu tapes bien, quoi tu te retrouves quand même avec 3, 6, 8 activations. Donc t'es euh, bien quoi. Donald qui, est quand même, Donald qui est devenu vraiment sympa quoi. Son petit token... Euh, bah ça te sauve une unité quoi. Oui ouais. et puis t'as le côté... Euh, ouais c'est ça le plus en armure et le, le fait de ne pas prendre le vulnérable aussi. Enfin que l'adversaire peut pas l'utiliser. Il ouais. y a des factions qui sont à, à cheval. Un t-shirt qu'il utilise beaucoup, le vulnérable, enfin, d'autres factions d'ailleurs qui l'utilisent beaucoup. C'est euh, vraiment le c petit cool. up euh, qui, qui fait qu'il est excellent. Ouais. Il est vraiment excellent. Dans une faction qui a, qui a déjà du tanking naturel, euh, c'est assez, assez costaud. Puis, alors là où le, le truc est un peu, euh, on a vu changer la, la watch, c'est qu'il y avait plus de heal avant. On voyait plus Amon, Craster, ah, machin. Ouais, ils sont Il était plus dans le swim. Là, il passe moins euh, de, de ressources dans le soin, mais plus dans le euh, dans la frappe et euh, dans la protection directe. Quoi. Bah après, est-ce que tu as besoin de te soigner si tu as tué ce qui est en face Tu vois ah, Tu n'as plus besoin Oui, oui, c'est oui, sûr. Euh, Je pense que ouais, ça c'est un peu Moi, Moi, Emon, ouais, il est sorti, euh, il est dans, le, un, dans un des tiroirs. Il est, euh, il est plus du tout rentré euh, dans les NCU. Il ouais. y, y a mieux à faire euh, que de pouvoir se heal euh, pour le moment. Et oui, la deuxième oui. euh, moi c'est deuxième, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup, euh, avec deux trackers, euh, parce que bah, voilà, la cave euh, c'est la vie, hein, la, le mouvement c'est la vie, donc euh, c'est un jeu de mouvement, hein, donc avoir de la cavalerie c'est un vrai plaisir, et euh, donc voilà il a fait simple, hein, il, a mis, <rire> il a pris deux types de unité, et il a fait copier, copier, copier, <rire> donc euh, trois swords, deux trackers, et encore John en commandant, donc dans deux listes il y avait John en commandant. Quoi. Mais il a expliqué, c'est parce qu'il avait la, le choix de poser les décors, donc il mettait des barrels partout. Ouais. Euh, et donc du coup, il fiabilisait euh, toutes les capacités de John, quoi, sur son unité, ou même la carte. Quand tu, quand tu meurs, tu fais ton fameux test de morale, il n'était pas mort. Ah bah là, il a trois unités qui vont tourner, tourner barrels à 5 plus de morale. Es c'est ça. Ouais, t'es pas... <rire> pas mal, hein. On va pas se plaindre. Es sur la première, t'es à 4, euh, tu te mets au milieu, bah voilà. Euh... Tu vois, sur les scénarios où tu dois aller contr contrôler le centre, tu te mets au milieu avec des barrels. Ouais. Puis, bah, t'attends, hein. Ouais, Donc, Le puis... scénario des, des autres dragons, ou même des corps pile, Ouais, oh, voilà. Tu vas, tu vas. Puis, bah, tu... ton petit vêt à 4, euh, sur, euh, <rire> sur un objet. C'est ton général, en plus, ça fait des points en plus. Si jamais on tape ta donal, si une forte en face, elle est trop forte, ta Corinne pour la calmer un tour, t'es, ouais. Ah, t'es peinard. peinard. Il y a quand même <rire> bien pour soigner un petit peu. Ouais, aussi. craster pour se soigner et piocher un petit peu, ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a, oui. a, a pas trop, trop de pioches, mais il euh, n'y a pas tant de besoin de ça. Là. Un petit craster, c'est toujours pratique. Il devait lui manquer trois points. quoi. Donc ouais, ouais, c'est sympa. Et puis ça lui permet aussi, en plus d'avoir les barres, les barrels pour les placer, d'avoir un loup, donc une activation en plus gratos, quoi. En prenant le commandement et pas avoir payé les trois points pour gagner l'activation, quoi. Donc ça se réfléchit aussi, ouais. Okay, euh, bah de la bonne liste, ouais. Moi c'est vrai que sur les double ranger tracker, euh, à titre perso, je préfère avoir hotel pour vraiment les rendre insane, euh, balancer un petit vulnérable, se déplacer sur le flanc, balancer des tiers thundering, euh, c'est toujours un vrai plaisir, parce <rire> que thundering de flanc... Euh... Après, il les a pris surtout pour le scénario à carte aussi, cette liste-là. Ouais, bah, ouais, oui. forcément, ouais, clairement, ouais, tu peux, tu peux aller foutre du token un peu partout, ouais. c'est pratique, ouais. Dans le cinquième, donc, tu veux, bah, son frère. Donc, euh, du Stark. Donc on part sur Cracknoman, Tracker avec les Cracknowarden, Stark, Sword World, Recon, Merid, Bran et les Outriders. Bon bah c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu chez l'Allemand je crois, quasiment. Un truc près ou deux. Et pareil pour le trio de NCU en Holland, Aria Sansa. Je pense que c'est vraiment le meilleur trio chez vous en tant de Stark. Donc c'est celui qu'on envoie Flat. le plus. Merci. 6 points, t'as as, as, as vraiment trois NCU qui font le café. Après, c'est des pouvoirs qui sont une fois par partie, mais, euh, mais ils te font gagner une game. game quoi. Ouais. Donc, double loup, et derrière, la deuxième liste euh, Crackman Cracker, Grodrig. Donc, tu vois, celle que t'as bah, subi euh, euh, Chabalou et que tu nous as expliqué, euh, ouais. Swan avec Recon, euh, Amber avec Bran. Je t'ai battu quand même, hein, mais euh, oui, j'ai subi. <rire> et, euh, et double Outrider et double outrider. Et là, 2 NCU par contre seulement. Deux NCU. Ouais. Donc ça avait quand même 5 euh, euh, plateaux qui sont un peu chiants à gérer, quoi. 5 plateaux qui te mettent une vraie menace, quoi. Bah la double outrider, c'est super fort. Hein. En vrai, double bah, outrider, tu, tu, dois, tu dois les gérer. Et puis derrière, si tu fous le petit coup du tracker en plus pour pouvoir... Euh... C'est vrai que ça fout, ça fout beaucoup, hein. ouais. Hein. 7.1, hein, le outrider, c'est la base, quoi. Pour moi, c'est plus fort que le berserk, c'est plus fort que la grande h à sept points, il y a pas, il y a pas photo quoi. Ouais. Ce non, c'est vrai, c'est super fort. Mais toi, tu t as affronté cette classe. Euh... Ouais, ouais. celle-là, ouais, avec les deux outriders, ouais, ouais. et les deux loups et euh... bon, euh, le résultat après, c'est une chose, mais c'est vrai que c'est euh... Il t'a de la peine, quand, quand tu joues contre un Stark, quand hein, tu prends de la, tu prends la pression, quoi, hein. Faut pas, c'est un truc où tu faut vraiment jouer serré et pas, pas trop ouvrir, parce que derrière, il, il passe partout dans tes lignes, et, euh, quand tu te retrouves avec un pack d'outrider qui est derrière toi, un loup qui vient sur un flanc, euh, te ouais. mordre les tu t'es jamais super bien, quoi, parce que tu te retournes, sens, hein. tu prends une charge de dos, enfin bon, voilà, c'est, c'est assez pénible à affronter comme truc. Quoi. Après ouais, c'est le seul stack avec deux NCU. Pour l'instant ouais. ouais je crois que c'est le seul qu'on a vu ouais exactement ouais. Mais parce euh, qu'il est pas. C'est un choix d'avoir choisi deux NCU et de foutre 5 euh, plateaux. Mais Parce qu'il a 3 unités à 7. Il a 3 unités à 7 points aussi. Il a ses grandes haches qui lui coûtent cher. Ouais, c'est ça. Ouais, 9, neuf, fois. Neuf, ouais. Mmh. Mais d'ailleurs, quand tu regardes Outrider, ça bon, ça bouge super vite, les loups, ça bouge super vite, les cracos ça bouge à 6, non De mémoire. Ouais, je crois. Ouais, ça bouge ouais. à 6. Ouais, donc les les ils euh, les vont être un peu derrière sur, sur sa liste. Hein. C'est ça, c'est en demi-vitesse. T'arrives en deuxième frappe, quoi, tu, tu, tu finis ce qui reste. Quoi. Ça, ah, là, putain, t'es un peu dans le centre. Hein. T'es un peu tout seul dans le centre, euh, enfin voilà, au pire, t'as les, t'as les Stark Sword, euh, ouais, ouais. peut-être les balles, ouais. dans ton corps à tenir, quoi, parce que sinon, c'est compliqué, Ouais, il aurait pu les basculer, il aurait pu le basculer en Berkos. En Berkos, ouais, bah là, tu pousses vraiment, tu pousses Berkos, bah t'as deux unités piétons à 6, deux caves, deux loups, mm -hmm. et euh, t'as les petits Swords à 5. Mais je pense qu'après, il devait le jouer dans une optique un peu plus contrôle parce que les cartes de Rodrigue, bon sont versatiles, hein, mais tu as quand même un peu plus de cartes de défense. Euh, les Gretax avec Bran, forcément, c'est la ouais, désordonnée, c'est moins deux, c'est euh, pas bon. C'est peut-être un, un peu plus défensif comme un de ouais, ouais, Les, les c'est des c'est devenu défensif. Hein, oui, oui, oui. Bah, En même temps, euh, la, comme tu disais toi-même tout à, toi, toi à l'heure, la première attaque, tu t'en servais quasiment tout le temps. La deuxième, un peu moins. Euh, tu l'avais n'importe quoi que la première attaque, notamment des trucs avec avaient des armures ultra faibles. C'est euh... ah, magique. <rire> Ouais, ça, tu vois, ça c'est bien la vie d'un Stark, c'était magique. Ouais, ça. Les trois autres il personnes bénéficiait... présentes présents sur la vidéo, disaient, non non, c'était pas magique, non, c'était juste cheaté. Les <rire> seuls qui ont bénéficié massivement de la 1.5.1 euh, et euh, ils trouvent encore à en redire. ouais c'est ça. Ouais. Ah, non, non, il leur faudrait toutes les unités à deux points. Euh... C'est ça, <rire> avec l'idée. C'est ça. Et ben, tu, me... hey, tu sais quoi, tu me le retires de la bouche. <rire> Ah, les champions de la Queen, quoi. Ouais. Euh, donc, on va rentrer dans le top 4, euh, avec euh, Jamie. Donc, il y a beaucoup de trucs, donc c'est sur deux listes. Donc, je l'ai mis en gras, euh, parce que vous êtes que deux, fait rendre de calcul, à voir 39 points euh, sur 40. Parce qu'il me semble que tu voilà, t'as la même chose aussi. T'as une liste à 39, je crois. liste à 39, sans déconner. Oui, oui. Ouais, ouais, t'as une liste à 39, ouais. <rire> mais qui rentrent des trucs qui comptent pas. Ah, <rire> <rire> <rire> quoi Donc, ouais, il te reste un point en fait. Euh, si t'as envie de mettre un champion, un joueur, n'hésite pas. Si t'as de la place, je sais plus s'il te reste de place, je pense que non. Mais, mais euh, donc, ouais, donc une liste à 39. Moi, je trouve ça assez sympa d'avoir euh, deux listes à 39 dans le top 4 quand même. Je trouve ça pas dégueu. Euh. Donc, bah, moi j'ai tapé celle-là, j'ai tapé, euh, j'ai tapé la je crois que j'ai tapé, bah j'ai tapé celle-là, sur le scénario à carte le... J'ai tapé, le... j'ai tapé Jamie en dernière partie sur sa, sur sa liste 1. Ouais, on va la voir après. Moi j'ai fait la liste 1 aussi, Une ouais. hein. Dis-moi la 2. De... Ah, celle à 39. On l'a tous affronté, quoi. On, <rire> on l'a tous affronté. S affronté. <rire> on a tous quelque chose à dire <rire> euh, ok bon on est sur la liste à 39 donc euh, ça va être pour Shabalu et moi euh, et puis ensuite Rada <rire> <rire> <rire> les bourrins vous pourrez faire la première <rire> donc Sirius euh, Forel, euh, les Bears avec Bran Tully sort ensuite avec Rob en attachment euh, les Storks, avec Recon Shaggy, euh, Stark, Colin euh, bon, en fait c'est du classique hein, avec le petit Jaiken, euh, moi il m'a traumatisé Jacken. Je me suis moi l'ai un... pas vu. Là, il a oublié de suis... le déployer. Ah, il... ah oui il me l'a dit, ouais il me l'a dit, ouais, il a oublié de le déployer. Ouais. Non, ça change rien, on s'est pas, s'est pas battu sur cette partie, c'était le scénaracarte. Ouais. Ah, pas tu jeu aussi tapé sur les cartes, ouais, moi, moi aussi j'ai joué sur les cartes sur, cette... sur celle-là. Euh... Et, Et moi sur, sur le. Mon... Il... il me tue mon général, il, tue... Oh, il... il me tue hôtel euh... là-dessus avec son avec son jaken. La chance que j'ai eue, c'est qu'il l'a tué juste après que la carte soit tombée pour les 4 points. Parce que je ouais. tank juste avant la. Je tank les milliards d'activations dans ma tête juste avant. quoi. Euh, ouais. Donc ouais, bon bah ouais. voilà, c'est relou. Et là pour tu vois, pour avoir tapé Sirio, euh, bah le précision, même sur des swords, tu vois, ça fait mal, tu vois. C'est cher, mais euh, avoir aucune sauvegarde possible, c'est toujours chiant. C'est toujours chiant. Bah, c'est cher, ça fait 7 points, tu veux la même chose dans d'autres factions, tu vas payer un peu plus cher. quoi. Ah oui, Alors non, pour... ça c'est sûr, c'est sûr, mais c'est ouais, cher là, pour, sûr, pour, cher moi, pour moi, les Stark. Il me faut 8 points. Eh, d'accord. Parce que moi, il me faut 8 points pour faire ça. Il faut juste Dario dans Dans les. Les Mountain Men. Donc, ouais. Il est versatile, franchement, Sirio, quand même. Il est. à son ordre pour moins 1 pour toucher. Avec Holland sur une unité, ça peut être moins 2. Ouais, Je pense que c'est une ça, moi, Sirio Forel. Bien au contraire. Après ouais euh, les, bah, je pense que vu que tu l'affrontes aussi si c'est là c'était Salis qu'il avait prévu pour les cartes, euh, clairement. il y a 3 NCU. Ouais, je ouais, veux dire. Il y a 3 NCU, il peut, il, peut aller, il peut aller chercher le, le général. Euh, si je joue ouais. bien, après il n'y a pas énormément de tokens, hein. Alors, on l'a vu les cartes à tokens, lui comme moi on n'a pas pu les euh, trop ouais. trop les jouer. Et je l'attendais, moi. J'attendais qu'elle tombe, tu vois. et euh... Le sort, le sort du, de mon tournoi aurait, aurait été différent. Ouais. Si elle était servée, la carte à token. Ah, T'aurais je... pas été bonus, tu vois. T'aurais pas été le bonus de la vidéo. Non, <rire> non, non, non. non. J'aurais pas été le bonus. Mais par contre, il avait une unité farci de token. Elles avaient l'arbre de Noël dessus. Ouais. J'attendais que la carte, tu vois. Elle est jamais venue. Mais, euh... Mais ouais, donc, ouais. Donc, tu vois, une liste euh, relou. Moi, j'ai fait égalité là-dessus. Euh, égalité euh, signée. Après en vrai, en réfléchissant, on a fini, on a fini tour 5, donc techniquement si ouais. on applique les règles, c'est une vraie égalité, tu vois. C'est une vraie égalité, ouais. On n'avait pas le temps d'aller au tour 6, donc euh, on l'a signé nous-mêmes en égalité, parce que la partie on en a chié euh, l'un comme l'autre, euh, chaque point on est allé vraiment le chercher comme, euh, comme des chiens. Euh, donc ouais, donc une liste à 39, moi, moi c'est juste ça en fait, la liste à 39. Je suis assez content de le voir après, parce que si je l'avais vu sur le début, ça m'aurait euh, <rire> bugué un petit peu, tu vois, pendant la partie. Parce que c'est ouais. pas, pas comment d'avoir 39, tu vois. Et non, là, pour... mais. Ouais. Non, mais tout est euh, tiré au, au cordeau, hein. Tu peux pas faire. Euh, ah, plus tu pas moins pas... points, ouais. tu peux pas rajouter de points. Dans les NCU, tu vires Arya ou Sansa, mais les deux ont leur utilité, donc. Ouais. Euh... Non, mais en fait, la liste était bonne avant, tu vois, quand Rikun était à 2 points. En fait, c'était <rire> <rire> moins à ce moment-là, tu vois. <rire> Et Branéodora 3, ouais, non, je suis d'accord, c'était mieux. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça qui y a odorat 3, ouais, bon. C'est vrai que les deux, putain, les deux ont pris un bluff. Euh, bah, euh, Gauthier et, euh, et Flair, je vous laisse parler de la, la première, euh, de Jenny, euh, parce que vous l'avez tapé tous les deux, donc euh, donc profitez, c'est du full tuli. C'est beau, ça. Vas-y, Gauthier. C'est super résistant, c'est vraiment sa anti-free folk. Parce que je peux quasiment rien tuer, en fait. Bah ouais, j'imagine bien, ouais. <rire> j'imagine mieux en lisant, c'est l'enfer. Grand Dash, ah ouais, après deux plus unités tanky, de Tully, ouais, c'est pour ça que c'est super tanky en fait. Et la cavalerie Tully, et puis euh, free belliche. Ah non, mais c'est super dur à tuer du Tully avec du Free Folk. Hein. Ouais, c'est sûr, tu... sûr que c'est compliqué. Ouais. Surtout si t'as pas de germe et, euh... en fait. et toi, Flav, tu l'as tapé avec du Stark Alors moi je l'ai tapé en Stark contre Stark, ouais. et... Euh... Euh, la partie était un peu un peu à sens unique en fait. Ça, ça a roulé de mon côté et euh, j'ai réussi à me poser, c'était le, le là avec les 5 objets euh, j'ai réussi à me poser sur les bons objets et euh, je, je bloque ses loups forcément parce que j'ai Oland j'ai Mira, donc ses euh, bah loups, ils bougent pas. Et, euh, et puis je chope, je chope rapidement les unités un petit peu plus légères, je bloque sa cave avec ma cave parce que finalement à 7 points, là où traders sont meilleurs et euh, <rire> du coup bah, <rire> clairement et, et du coup bah, la bah, la partie s'est dé, déroulée comme ça après sa liste elle est euh, voilà c'est une liste classique la cavalière tuli je sais pas quoi voilà c'est bon, le pour baral qui se déplace. Ouais. Le... Un, ouais, un baral un un ouais. sur patte comme tu avais comme tu le choix des décors là sur sur ce tournoi là je sais pas si ça veut enfin voilà tu avais, avais plaisir, quand même ça. le choix d'aller prendre un parole et de le poser, euh, ouais, la question du le Et le, ouais. le Baelish le dans la liste, il vous a beaucoup fait chier pendant vos deux par vos parties respectives Alors moi il m'a pas fait chier, euh, c'est le, le Walder qui m'emmerdait, euh, voilà. Et, la carte, il y avait, il y avait la carte qui bloquait les capacités de la je suis allé le prendre tout de suite et le Walder a rien fait de la partie, quoi. ouais, ouais, Cette carte, ouais, cette carte, qui m'a traumatisé. qui m'a, qui m'a tellement fait mal. Après, il y a des Les cavaliers Tully, sont là aussi pour bénéficier des cartes de Brynden, qui, sont un peu meilleures quand il y a des Tully, sur lesquels tu... il a vraiment, il a vraiment poussé l'idée des Tully à fond, quoi. Ouais, et puis Baylish avec Walder Frey c'est cohérent aussi parce que tu es le premier joueur où euh, tu vas voir, tu vas chercher la où tu as besoin d'aller chercher la couronne. Tu mets Baylish dessus, tu prends les cartes, par exemple, et Walder, tu peux l'activer un peu plus tard, tu vois, ou euh... c'est euh, quand t'as que deux NCU, Baylish, il est utile. Quand t'en as trois, bon, effectivement, le problème se, euh, se pose moins, mais quand t'en as deux, Baylish, il est euh, il a une certaine utilité. Il te fait deux NCU et demi, un, un NCU et demi en fait. Je crois que c'est le deuxième Stark avec seulement deux de mémoire. Euh, bah, euh, le, ouais, le quatrième et le cinquième. Est le quatrième ouais, et le ouais. cinquième. Et elle est plus coûteuse, donc c'est normal. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, mais ça meurt pas. Donc d'un côté, c'est pas des yeux. Mais c'est bien une liste assez originale hein, par rapport aux autres Stark. Je suis d'accord. Je, je suis d'accord totalement avec toi, Gauthier. Je pense que c'est même peut-être la plus originale de toutes celles qu'on a vues à l'heure actuelle. Parce que c'est un thème. En fait, le mec qui joue un thème, tu vois. Les limites, c'est ça, tu viens avec un thème. Bonjour, c'est viens de C'est assez, il y a une assez liste cool. Ce qui, qui est encore plus euh, dans le thématique que ça, c'est que tu as quatre unités sur table, ces quatre unités te lient. T'as deux Swan Shields, deux caves. Et après, tu as trois NCU. Il y en a un, c'est Tico, au cas où tu perdrais trop de points de vie. T'as notre ami euh, Ned Stark, histoire d'en regagner aussi. Et je sais plus quel est le troisième NCU. Mais voilà, c'est un truc, euh, c'est encore plus, c'est encore plus tanky. Le truc, c'est que tu perds des actifs sur table. Là, effectivement, ouais, ouais, mais c'est inca incassable. Troisième, euh, bah c'est moi, euh, avec des listes qui ont été jugées par. Euh, je vais leur remettre un petit pic parce que j'aime bien, j'aime bien les embêter qui ont été jugées par le, le cinquième et le sixième comme euh, bancal. Une, une, de deux, une des deux, une des deux, l'autre, il a une des deux bancales et l'autre moyen, mais, euh... mais bon, <rire> je peux comprendre, je peux comprendre, euh, donc j'ai joué, euh... j'ai joué euh... Sword Brothers avec John en général, des builders avec Pipart parce que bah, je sors jamais sans ça, euh, je crois que c'est peut-être la première que je rentre, je crois, je pense que c'est la première unité que je rentre dans, dans mes 10 d'armée, Sauf si je veux sortir du, du, du thème, mais sinon, généralement, c'est elle. Conscrit avec Cotel, le Scorpion, donc forcément, derrière, il y, y a Varys, Corinne, et, euh, Craster, pour aller un petit, chercher un peu de pioche, un peu de heal. Parce que, euh, voilà. Et moi, il me restait trois points, surtout, parce qu'il me restait trois points. Normalement, avant, c'était Bowman, hein. Ça, c'était avant. Avant, le, avant la petite claque pour, pour Bowman. Euh, je l'ai joué cinq fois, celle-là. Je, je, je l'ai joué cinq fois. C'est ça, c'est que je dis pas de conneries. Je crois que j'ai joué 5 fois, ouais. Je crois que j'ai joué 5 fois, ouais. Sur quel scénar, scénar tu l'as joué, celle-là Tu t'es Tous... adapté au scénar ou c'était euh, par rapport à l'adversaire Tout sauf les cartes. D'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tout sauf les cartes. Alors, je me suis adapté, au... ouais, je me suis un peu adapté, parce que bah, sur les scénarios poutres, la baliste... Euh... J'ai hésité sur ce scénario poutre pour la baliste. Et par contre, euh, le bonus que elle euh, apporte, c'est quand tu vas prendre un objet, et vu que tu choisis les décors, là, Mmh. Euh, tu la pousses, tu, prends, tu te mets sur un objet euh, et tu mets comment s'appelle le marais devant. Tu vois. Ouais. Donc elle est un peu plus protégée. Tu mets l'objet le plus extrême sur la droite. Tu essaies de couvrir les angles avec. Tu as les conscrits qui viennent protéger ton flanc. Et vu que tu, prends, tu peux balancer un tir de contre-charge, sauf si le mec te sort Winter is coming, mais bon, il n'y a pas que des Stark dans le tournoi. Euh, mmh. Bah, tu sais. Tu... <rire> Il y en avait beaucoup, mais bon, moi j'ai, affronté, euh, j'ai affronté un, un Alistair, un Nightwatch, un Free Folk, et le reste c'est du Stark, quoi. Ouais. Bon, ok, 4 Stark, 3 variantes. Bon, j'ai quand même affronté 2-3 autres variantes, et euh, bah, le, trois, le, le les 3 tirs, là, les 9 touches, euh, ça calme quand même pas mal de monde. Ça calme pas mal de monde. Elle a failli me faire perdre cette liste, euh, elle a failli me faire perdre, ouais, Grâce au, bah, au putain de Bears. Parce que le mec a eu toutes les bonnes cartes dès le début, donc euh, premier tour euh, Aria, puis Suisse-Lavance, puis euh, donc les Bears T1 sur le flanc de la balise, tu vois, voilà, ah. voilà, plat, ensuite ah ouais. bah, activation, charge, détruit, Overrun, et là il fait une erreur, il Overrun dans mes lignes au lieu de se barrer, donc euh, je, derrière j'ai pu retourner, mais ouais c'est, la balise c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, ça fait extrêmement mal, ça a des packs en une activation, mais euh, c'est super compliqué quoi. C'est super compliqué euh... C'est pas comme liste quand même Non moi je fais mais Après il faut Alors on va remettre euh, les trucs J'ai fait des listes J'ai joué ce que je connaissais Parce que j'avais aucun training euh... C'était que de mémoire J'avais pas testé la 1.5.1 J'avais fait deux tests Avec cette liste Parce que la deuxième Grâce à toi j'ai pu la jouer la deuxième le jour J Mais j'avais pas les figues la deuxième tu vois. Donc je l'ai pas testé <rire> Parce que sans toi, en fait, j'aurais joué bah, j'aurais joué Scorpion pendant les, les 7 parties, tu vois. Si tu l'avais oublié, <rire> j'ai joué Scorpion les 7 parties. T'as quoi ma liste Non, j'ai qu'une liste, cherche pas, tiens. <rire> euh, donc, ouais. Et la deuxième, bah, c'est avec Hôtel Hôtel euh, en général. Aussi avec Varys. J'avais vraiment peur du, euh, du Wilder. Euh, et Corinne. Donc, voilà. Bref. De toute façon, Varys et Corinne. Euh... Ça reste très fort. Pareil, les, euh, les crossbow, parce que là, pour aller chercher la, la puissance d'hôtel avec les crossbow, les blackguards, euh, vraiment top unité, les rangers. Donc là, c'était plus pour les scénarios à cartes, pour aller foutre un petit peu des tokens euh, à droite, à gauche. Enfin, un token. Et, euh, et voilà. Cette liste-là, je ne l'ai pas trop trop jouée, parce qu'elle n'est pas très très bien montée. C'est ouais, euh, la cartes, du coup euh, les scénarios à cartes, j'ai gagné euh, contre un free folk, le, le dance machin là. Non, Dark, dark Queen, Dark Sword, c'est ça? Ouais, celui où t'as les 3 mains. J'ai gagné contre Vince à 1 point. Euh, parce qu'il fait une erreur. Et contre bah, contre Jamie, j'ai fait égalité. J'ai fait égalité. Ouais, pouvoir, donc t'étais hein. pas, pas ultra serein sur les cartes, quoi. Non les cartes, non franchement les cartes, c'est passé euh, c'est passé en, en douleur. En grosse douleur, en très non, très on grosse sait, douleur. On ne sait pas si on les aura au Luxembourg ou pas, mais si on les a, il va falloir. Euh, non, non mais coup, on va. On, on, on, on, déjà, de, déjà au Luxembourg, il y aura du training. Oui. Parce que, parce que là, les sept parties du week-end, c'est plus que sur un an. Donc, euh, avant, j'avais beaucoup, mais euh, sur les six derniers mois, ouais, six derniers mois, ouais, c'était plus que ça. Donc, tu veux, forcément, mais là maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup de training. On joue beaucoup. Ouais. J'ai trouvé un super adversaire pendant le confinement. Euh, il s'appelle LGH. C'est un top adversaire. Il a le même niveau que toi. Ouais, il a le même niveau que moi, donc ah, c'est assez pratique. Le le pratique. Le match, les matchs ils sont assez tendus, tu vois. Le mec, il, il arrive bien à prédire ce que je vais faire comme mouvement, donc ça fait. C'est un peu compliqué. Oui, mais, fort. mais donc voilà, donc voilà. Mais euh, par contre en vrai, ce qui est, ce qui est super fort euh, chez la Nightwatch, c'est vraiment la, les builder cross avec Piper sur le danse avec les... Euh, danse avec dragon là. Bah je nique complètement le Star qui avait pas l'habitude de ça. Parce que je vais prendre l'objectif. Le mec vient, tu recules de 6. Avec l'objectif, le mec, tu pas bien, tu vois. C'est pratique. C'est pratique. Et euh, bonne ouais. question. Tu peux shifter de 3 quand t'as un mouvement que de 2 Ouais, parce que le shift, ouais. le shift, il n'est pas impacté. Hein. D'accord. C'est pareil. Forme. Tu, tu shifts de, shift de 3 dans les marées, tu shifts de 3 partout en fait tout le temps. C'est comme le désengagement, si tu préfères le désengagement, tu balances un des 6 et tu oui, rajoutes tout ah à ton mouvement. Ça, donc avec les oui. cartes de marque, tu fais 6 euh, euh, voilà, et 2, tu fais 8 de mouvement à chaque fois que, à chaque fois que voilà, le ouais, ouais. donc, tu désengages. D'accord. Donc c'est oh, super rare parce idée. que si, si, si tu te places bien, euh, tu arrives, tu, tu prends l'objectif, euh, tu mets un coup d'épée, tu te pars de 6 avec l'objectif derrière, le mec euh, il va galérer tu vois. Parce que normalement tu bouges pas beaucoup donc c'est la seule unité qui bouge beaucoup. Mais globalement mmh. la, la, la baliste euh, ouais elle a, elle a fait euh, Elle a tourné quatre games, elle a fait deux games et les deux autres elle a rien foutu quoi. La finale elle a rien fait. Parce que bah il y avait une palissade. Hein, et, euh, et voilà. Donc on va passer euh, sur le numéro 2. Donc c'est des listes un peu bancales, euh, qui Ils sont pas très optiques on voit bien, il y a 39 points. C'est n'importe <rire> quoi. <rire> C'était fait avec les pieds ça encore. Euh, voilà. Jusqu'à 40, quoi Le mec, il sait pas compter, quoi il n'arrive pas à monter jusqu'à 40, pas possible. Quoi. Ouais, <rire> mais vas-y, vas-y, je te laisse la présenter. Ouais, alors la première liste, c'est la, euh, la classique, la all and Ouais. Euh, donc euh, donc ah, ça, euh, moi, c'est une suite. Ouais, vu, hein. je la trouve très forte, je la trouve très forte. Tu as... Ah, as quatre unités qui balancent en de base plus euh, voilà plus euh, tous les bonus que ça peut apporter euh, donc t'as les cavaliers qui viennent mettre des tokens t'as les les Swamp swords qui euh, qui viennent qui viennent mettre des du critical blow euh, voilà t'as as les deux loups qui vont bien bon j'ai j'ai le le loup qui vaut trois quoi euh, c'est pas tant le loup c'est plus le le le Rob qui qui apporte pas grand chose pour trois points euh c'est une liste que j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup cette liste là euh, elle est bien sur 80 80% des scénarios quoi voilà 80% des scénarios 80% des armées euh, voilà dès qu'il y a des objets dès qu'il y a des trucs euh, c'est elle est vraiment bien le petit manque c'est euh, je crains le Frey sur cette liste quoi voilà. ouais, les... j'ai ouais, rien pour le j'ai rien pour le contrer donc c'est voilà pour soit, soit, c'est un scénar où t'as la carte, où tu bloques un NCU, et, et, et là, c'est tout bon, ou, ou, alors, bah, ou alors, alors tu joues l'autre liste, quoi. Donc, la, la deuxième liste est prévue pour ça, la deuxième liste a été faite sans, sans loup. C'est une liste sans, il y a zéro loup. Et, euh, pas je pas me dit, base vois, Ouais, c'est, ouais, j'ai joué, j'ai joué sans loup, parce que, parce que voilà, euh, Wilder, Wilder, il nique un loup. Et euh, et puis en fait tu peux sur des scénarios où t'as pas besoin de jouer euh, c'est une liste qui est qui, en fait c'est une liste la deuxième liste elle est là pour ne pas jouer en fait elle est là pour euh, pour camper et euh, encaisser la charge et répondre c'est pour ça que tu les t'as les mumbles dans les euh, voilà dans les dans les sun, dans les swarm et là tu bah ça commence à rigoler parce que tu as, as des t'as des unités à six points qui balancent d'idées quoi <rire> ça, ça, commence gentiment à causer, ça, ça balance, ça balance l'idée, ça, euh, voilà, ça, ça, ça a le critique à blow, ça a le vicieux, euh, voilà, le free -fall qui il peut pas s'approcher, quoi. C'est, une liste que j'ai créée anti, anti-free-folk, anti-stark, quoi. Ok. Ok. Et ma connerie, ma connerie n'a pas été de, voilà, je l'ai, je l'ai pas joué sur la, sur la ronde 6 contre Wallou. Et ouais, alors, ah, ça m'a ah, appris parce qu'il avait, avait un Walder et, et ah, du coup, bah... En sinon, fait, sinon, on aurait fait une, une finale l'un contre l'autre, enfin, on aurait fait une finale l'un contre l'autre. Ouais, ouais. j'aurais gagné, quoi, merde. <rire> non, <rire> ouais, ouais, alors, ouais. Bah, là, non, non, c'est sûr, est est sûr. Elle est super cool à jouer, elle a du répondant sur tout, tu vois, bah, je l'ai joué contre toi, bourrin, voilà, c'était... <rire> Des qu'est-ce qu'ils m'ont fait Ils m'ont tué trois unités en un tour et demi. Hein. Voilà, c'est c'est juste monstrueux pour une unité, à 5 points. quoi. <rire> ouais, euh... J'avoue ouais, c'est horrible. j'avoue c'est assez vrai. Voilà. voilà, bon non c'est je vois liste qui me donne beaucoup de plaisir. Moi, je l'ai joué sur euh, sur le, le tournoi le trône de l'Essonne. Euh, bon voilà, elle a fait elle a, elle a fait le café. J'ai joué, joué cette liste là pendant les cinq parties. Et puis euh, là, je l'ai joué, euh, joué six fois, je l'ai joué une fois de trop. Quoi. Voilà. Je l'ai joué une fois de trop. Euh, bon. Et la deuxième liste... Est-ce que tu aurais un point de moins, est-ce que tu aurais changé quelque chose ou tu serais resté à 39 Honnêtement, j'ai rien à rajouter. que toutes les unités ont quelque chose dedans. Donc, euh... Non, mais virer par exemple un NCA3 pour en mettre un A4. J'aurais mis un VARIS. Ouais. Un varis ouais plutôt que Sansa. Non, un Varys plutôt que Sansa. Ouais. En fait, ta, ta liste, elle est bien, elle est, enfin, proté pas, elle est protégée de Walder, tu vois. à la place Ah, dans la deuxième, alors Mais la deuxième, elle est à 40. Bah, bah, bah, 40. La deuxième, elle est à 40. Bah, dans la première, honnêtement, je ne change rien. Même n'aime pas un petit varis à la place de Sansa Non. <rire> non. En fait, les cartes, les cartes de read elles sont tellement fortes que quand tu peux la jouer trois fois, c'est juste, enfin, juste fou, quoi. C'est-à-dire, quand tu... Non, mais, euh, tu en fait, c'est juste que tu es dans le futur, quoi. Tu sais que tu vas avoir un, un attachement, tu un point pour les Outriders qui va sortir d'ici la fin de l'année. <rire> tu as l'installé. <rire> pour le recevoir, en fait. <rire> <rire> eh, j'ai même pas vu qu'elle était à 3900 blagues. Like. <rire> euh, non euh, non ça va être c'est c'est euh, Ah, mais elle a, fait, elle a fait, le taf, elle le taf sur cinq parties, euh, je me suis, je enfin, voilà, sur, euh, elle a du répondant surtout, elle bouge partout, ça, ça, j'ai de la multiple activation, j'ai, ah, voilà, j'avais autant d'activations que toi, t'en avais 10, j'en avais 10. Euh, voilà, c'est, c'est, non, non, c'est, moi, je trouve que c'est un des meilleurs généraux au c'est un, un, des meilleurs généraux Star quoi. Ok. Ok. Et et le doublé on... dans deux listes, c'est pas un peu trop, plutôt faire qu'une liste au et puis un autre quand même, non? Bah, mon regret sur la deuxième, ce serait peut-être d'avoir un général sur table pour les scénarios où faut que tu, ouais. euh, voilà, où tu, attends un peu plus quand t'as un général sur table. Voilà. Après, c'est un, un choix que j'ai fait aussi parce que, parce que Mira, en fait, c'est Mira qui me, gère, mais, qui me gère mes listes. À un, un point, elle est juste monstrueuse. À un point, ouais, Mira, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est complètement folle. Quoi. Quand tu la combattes avec les cartes, c'est. Euh, enfin, voilà. Elle vaut, elle vaut son pesant de pied. Quoi. Ok. Il fallait juste pas trop la jouer. Quoi. À une près. À une près. T'imagines, à une près. Et franchement, tu la, tu la mets à deux Putain. points, tu lui mets un lion sur sa robe, moi je la joue. Hein. C'est vrai. Mais... <rire> problème. Les hein. Lannister, vous n'importe qui avec n'importe quoi. Ah, surtout, chez les, surtout chez les Stark, ça coûte rien. Alors, euh, avec une bourse d'or de, de, de Portland, on peut être l'armée. Ouais. Vas-y, elle est Sans as problème. C'est le seul nom du jeu, alors. Sans problème. <rire> Et on finit sur la liste de Walou. Euh, donc on a qu'une des deux, mais bon, c'est celle qu'il a joué les 7 fois. Deuxième, euh, on s'en fout un peu, vu qu'il a joué que celle-là 7 fois. C'est celle qui a battu bah, le 15e, le 3 le 2 Et j'ai pas les, les résultats des autres. Donc Stark, Bodmon avec Recon, Shaggy, euh, des Bears avec Odor, Summer, les Stark Swarm avec Mira, les Tully avec Rob, donc Rob en, en général, Grey Wind, Walder, Arya, Kathleen. C'est le seul qui joue trois loups quasiment hein. Il a fait le choix des trois loups et il a fait le choix de Kathleen pour les berserks. Ouais, ouais, ouais. En fait, il a mis ce qui allait bien avec ce qui allait bien et puis bah, ça a marché. Ouais, ça a bien marché. Ça a bien marché. Et, et il joue Wilder aussi. Hein. Ouais, ouais, je pense que c'est exactement ce que j'allais dire. Le Wilder lui ouvre beaucoup de matchs. Et, ouais. euh, le... Aujourd'hui, c'est le, je pense que c'est le NCU qui, euh, réellement qui change la méta, Au-delà du free-folk où tu fais des listes, on en parlait au début de la, de la conversation de listes, tu faisais des listes anti-free-folk. Réellement, faut, faut penser, faut penser free-folk, mais faut penser Walder, ah, Ouais, c'est et... bah, pour ça qu'il y a autant de ce qui traînent. Hein. Pour ah, euh, bon, parler Lannister, il te transforme un lion, un petit chaton, quoi. C'est C'est ta rêve. Et puis t'arrives, t'as rien quoi. Donc, ah, et tu, tu, et tu, tu, tu, tu, tu, tu te fais retourner quoi. Ouais, je m'en sers pour transformer les loups en caniche, mais euh, oui. Sinon, oui, c'est un, ah, un peu la même ça, idée. C'est la Nightwatch ouais, qui a pris ça. Il ah, n'y a, a, a pas des loups chez Stark aussi Ouais, mais nous on a des vrais. Ouais, ils <rire> ont des vrais non, mais ouais. ouais, non, mais moi, ouais, c'est bah moi, je l'ai Toi, t'as affronté celle-là aussi. Euh, toi, tu l'as affronté sur le scénario à. C'était lequel Le Fire and Blood, non ah, C'était le scénario où tu marques les unités là. Fire and Blood, ouais. Ouais, ouais, ouais donc ça. forcément avec Wilder, euh, bah, il prend, prend les points. il joue la liste avec mes loups. Donc forcément, ouais. il a Walder, j'ai pas varié, j'ai pas Wilder. Voilà, je perds la partie sans jouer en fait. Alors que si je l'avais pas, je gagnais la partie sans jouer. <rire> ouais. Parce que moi j'avais un read et puis on a un read, il one-shot les deux à distance et puis voilà, c'était cool quoi. Ouais. Après, la, le petit défaut de sa liste, je trouve, enfin, pas le défaut parce que, euh, parce que sinon il n'aurait pas gagné, mais le. La Après, il y, fête... y, y, y, y, y a le joueur aussi. Regarde, moi mes dit ça sent bourré de défauts, je m'en sors pas trop mal, tu vois. Euh, le truc, c'est qu'il y, y a son, Moi, je trouve qu'il prend beaucoup de risques à mettre Recon dans les archers. Ouais, ouais je suis d'accord, parce que ça, ça se fait très vite choper. Recon ça, dans les ça saute direct. archers. Et tu vois, je, je jouais pas, euh, je jouais pas, et puis tu vois, tu te prends, tu te prends des trois plus une touche sur euh, sur tes archers. Tu le leur prends une deuxième fois, tu le leur prends une troisième fois parce que j'ai sens ça. Tu te prends les tests de panique, t'as un commandement de merde. Et d'un coup, l'unité, elle, elle vaut 5 points, quoi. Euh, je ah, trouve que c'est mettre un, ses œufs dans le même panier. Moi, j'aurais divisé, voilà, j'aurais divisé pour euh, pour urigner, quoi, tu vois, et puis, euh, et pas avoir euh, cette figurine à deux points dans une unité finalement qui est, euh, bah, est one-shotable, quoi, qui n'a pas un gros moral, qui n'a pas une grosse save. Alors, certes, tu la plantes derrière un, derrière un décor, mais euh, tu as tellement d'unités qui peuvent finalement taper de loin, s'ouvrir des portes là-dessus du free folk qui arrive derrière, tu vois, du, du, du Alan Reed qui va te shooter de, de loin, de, de la machine de guerre qui va qui va te défoncer, de, de l'archer start qui va te… Qui finalement, on va retourner le jeu contre toi. Ouais. Euh, voilà, je trouve que c'est juste une prise de risque que, voilà, genre, moi, j'aurais pas prise. Moi, je trouve qu'elle est un peu lente, comme disent personnellement. Je sais que pour l'avoir affrontée, c'était un des avantages que je me disais, c'est que c'était un peu lent, à part les Berz hein, qui m'ont fait une belle percée, mais c'était un peu lent. Moi j'ai galéré contre sa ouais. liste euh, parce as que. Je... T'as une... du à 5 de move et puis t'as les cartes Stark surtout. C'est le deck Stark qui fait la différence quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'ai galéré contre sa liste parce ah. que euh, bah, ouais. j'avais pas mon Varis. Il m'a cancé mon Varis T1 et il m'a cancé mon pipard T1. Donc euh, Après j'ai galéré derrière, mais ouais non, c'était compliqué. C'est compliqué. Bon, et en, je vrai, pense en, que... en vrai, Rob c'est quand même méga chiant cette putain de charge désorganisée, c'est super chiant. Oui. Il est horrible Rob <rire> C'est horrible, c'est vrai. vraiment horrible ouais. parce que le, le, le fait que ce soit désorganisé et que ça soit une charge organisée. bah voilà, donc t'as pas de carte derrière. Tu sais à la limite si le mettait juste bon t'es désorganisé, t'as pas le droit de relancer. Ok, ça marche, mais je peux mettre des cartes. Mais tu t'arrives, tu, tu peux, tu, tu louches TG. Tu peux pas mettre deux cartes. Si le mec il a réussi à te foutre un affaibli, que t'as pas réussi à enlever un moment dans ta vie, bah bah c'est rien que ta charge en fait. Tu, tu lui offres quoi. Ouais, ça même, moi, je le joue dans les archers, tu vois en robe dans les archers, je le trouve très bien. Quoi. Parce que tu recules de trois, tu vois, tu... déjà que le mec, tu le rallonges, tu lui fais une charge désorganisée, ouais. tu ne joues pas de cas tu pas les mecs, voilà tourne après, tu te désengages. Enfin, voilà, riconne Recon dans les archers, je ne sais pas quoi. Ouais, je suis d'accord. Genre... genre inversé. Tant pis pour le puissant mouvement. Quoi. Enfin, les Zerk, qu'on n'en pas besoin. T'as les cartes Stark qui permettent de contrebalancer ça. Oh, oui, non, ça va assez vite, un hein, Zerk, il hein. Y a pas trop de problème hein. Entre Aria et puis vos putains de cartes. Euh... En ouais. fait, les Zerk, les Zerk, sont bien dans sa liste parce qu'ils jouent Catherine, quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais Si ouais. tu n'as pas Catherine, tu, tu fais le choix, tu fais le choix d'Aria, ou tu fais le choix de Sansa. Enfin, tu prends les deux. Tu ne pas prendre Catherine. Euh, euh, les airs, ils sont, ils sont, enfin, ils sont, pas terribles, quoi. Les arcs, si t'as pas 4 lignes, ils sont pas terribles, quoi. Parce que, en fait, ils commencent à être bien quand il te reste 4 mecs, quoi. Ouais. Quand tu vas mourir, quoi. Et quand ils sont, ils ont plus 4 PV, ils ont 5 plus de sauvegarde, enfin, voilà, ils, ils sautent, quoi. Ils sont, ils sont sautés par n'importe qui, quoi. Bah, ça Donc... saute super vite, les, euh, moi, je me suis mis à charger mes, mais euh, mes, mes crossbows, j'ai shifté, j'ai tiré, euh... il restait resté 4 ouais, c'est, ouais, j'aime pas ce genre de, d'unités, en fait, qui deviennent bien quand elles sont quasiment mortes, quoi. Ouais. Euh, tu prends un risque monstrueux, enfin, tu prends un gros risque là-dessus. À part si tu joues 4 Mais ben bon, tu, tu, quand même, tu, tu fous un NCU à 4 points pour finalement retirer un token et puis gagner plus de dés, quoi. Je sais pas, enfin, c'est pas ouf, quoi. Ouais, bah, enlever le token, c'est quand même fort, euh... ouais, Si tu l'as pas, pas si tu l'as pas, les foutreins, les foutre un affaibli sur eux c'est quand même fort, tu vois de pouvoir un peu limiter leur violence, tu vois ce que je veux dire C'est 4 points, quoi, tu vois. Ah, cher, je Après, Après moi, j'ai que, que des mecs à 4 points, hein. parce que nous, on n'a ouais. pas, pas des gars à 3 points, tu vois. Tu vois. Nous, là, nous... Là, bah, bah, je... chez les, les Stark, d'avoir des mecs à moins de 4 points et avec des, avec des loups-garthos en plus, donc, tu vois, il faut <rire> en remettre les tu vois, donc il a bien compris le truc. Il en joue 3, il a tout à fait compris le truc, il le joue. Après, c'est juste le, la répartition des bonhommes, et puis le, le fait que je sais pas, les airs que c'est pour moi, moi les erques et les grandes haches, je les ai retirées de toutes mes listes, quoi. Ouais. Je trouve que les éliges Stark ont une meilleure sauvegarde, balance autant de dés, tu mets un, tu mets un chef humble dedans, ou n'importe quel, n'importe quel bonhomme dedans à un ou deux points, et tu fais, tu fais le même taf, si ce n'est plus, quoi. Et tu sauvegardes un peu mieux. Et tu, tu sauvegardes mieux. Ouais. Après, t'as un moins bon moral, par contre. Ouais, mais avec la modification du moral, en fait, les airs qui prennent aussi cher que tout le monde. Quoi. Avant, tu dire, avant, tu perds deux bonhommes à tout casser. Euh, maintenant, tu en perds quatre. Tout le monde. Hein. Donc euh, ton double, ton double un, ton 3, ton et en fait, il fait le même résultat. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, tu payes cher le cas de moral, quoi. Je sais, ouais. Aucun de vous de l'a non, de mémoire. Euh... Non, non. Ah. Non, non, vous n'avez pas eu ce plaisir. Vous n'avez pas eu ce plaisir. Euh, mais ouais euh, Donc, voilà. Euh, mais, euh, donc, <rire> donc euh, bah, on finit sur ça. Hein, on finit sur les 15 listes. Donc, on se retrouvera pour euh, une, autre, euh, une autre vidéo, un autre podcast, euh, pour analyser, en fait, euh, bah, ceux qui ne sont pas là. <rire> donc, les Baratheons, les Targaryens, euh, qui ne sont pas là du tout. Et bah, les lannister hein, <rire> par Chavelou. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Où sont passés les Lannister, quand même, parce que ça se heureusement, recherche. Heureusement que j'ai fini 16e, quoi. Ouais, <rire> ouais, voilà, voilà, quand même, essayer de trouver un peu où sont les mecs euh, pour comprendre et essayer de euh, comprendre bien. pourquoi il ouais, n'y a que trois factions, au final, dans, dans le top 10, quoi. Eh Il ben, n'y euh, a oui. que trois factions dans le top 10, quoi. Ouais. Demande-toi pourquoi il y avait 30... Remarque, il y avait combien de Lannister alignés au départ à... 24, euh, je crois. Vous étiez 24. la deuxième plus grosse. 24 ou 26, vous étiez la deuxième plus grosse. Hein. Ouais. Ouais ouais ouais, on ne sait pas à dire. Ouais, il y avait que des Stark. Il y avait un tiers non, de Stark. Non, mais... Non, mais... Non. <rire> mais au non. résultat, il n'y a pas un tiers de. Il la... n'y a pas. Il euh... y a plus qu'un tiers de Stark dans. Le... Ah. À la fin, tu vois. La représentativité n'est pas. Et pas au rendez-vous, on est d'accord. Mais il y, y, y, y a matière à dire par contre hein, sur ouais. le pourquoi. Le. Il y a, y a plein de choses. Y on y a. Va pouvoir, y a... Euh... On, on, on va débattre de, de ça dans la prochaine vidéo ouais. euh, <rire> pour pouvoir voir ça. Et pareil pour voir un peu les. Euh... Les autres, les autres non, Free Folk party aussi, party. parce qu'au final, on a, on a deux Free Folk. Ouais. Alors qu'ils étaient attendus tous. Bon, on l'a dit, il hein, y a des listes qui ont été créées quand même pour. Mais. Mais quand même. C'est ça. Ça bon, marche. Merci à Bourin et moi, on est au pilori à la prochaine émission. On a compris. Voilà. Ouais. <rire> Vous avez compris. <rire> on est gentils sur la première. Et la prochaine. <rire> on va, Ça va tu... <rire> Ok bon bah les mecs sur ce euh, merci euh, merci pour votre participation et puis bah on se retrouve pour le prochain podcast à très vite ouais ça roule, à bientôt Allez, ciao. Salut, salut tout le monde bye. Salut. Bye.